Bonjour, bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à tous, à tous frères et sœurs. Ça fait un petit moment ouais, un petit moment, quelques, quelques jours, hein, qu'on euh, on a partagé, partager euh, voilà, ensemble la parole. Donc, euh, vous avez pu voir le titre, « Nous sommes sous la grâce et non sous la loi de Moïse ». Et euh, je remets ce moment entre les mains de notre Seigneur Yeshua, que son nom soit béni. Seigneur, soit béni, Papa, soit glorifié, Papa. Merci, Seigneur, pour ton évangile. Merci, Papa, pour la vérité qui est ta parole, Papa. Merci, Papa, de, papa, de nous remplir de toi, de nous aider, Papa, à te craindre, Papa, davantage, Seigneur. Au nom de Yeshua, Papa, pardonne nos péchés, Papa de gloire, nos manquements, Seigneur, efface nos péchés, Papa, devant ton trône, Papa, Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth, Seigneur, continue dans toute la vérité, Papa, dans toute la, la vérité, Papa, la, la puissance de ton esprit, Papa, dans le nom de Yeshua de Nazareth, Alléluia, donc nous sommes sous la grâce et non sous la loi de Moïse, et euh, c'est un partage qui va encourager le corps de Yeshua, le corps de Christ, et euh, voilà ce que le Seigneur nous demande de, voilà, de, de marcher selon son esprit, son esprit, de marcher selon sa parole et, euh, et non selon les traditions, selon, les, selon la loi, tout simplement. Et on voit aujourd'hui que la loi de Moïse ben, est appliquée dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup, dans beaucoup de, de rassemblements. On voit que ben, la loi de Moïse, ben, elle est là, cette loi qui nous condamne. Et on voit par là que les gens, beaucoup de chrétiens, ne marche plus selon l'Esprit du Seigneur mais marche selon les commandements d'homme, les traditions d'homme et voilà pourquoi ben, beaucoup de chrétiens sont, sont malades sont, pas à, ne vivent pas le Seigneur, ne vivent pas la parole du Seigneur mais marchent selon les traditions et les coutumes, et les coutumes qui n'en finissent pas mes amis Voyez. et, le, et les enfants du Seigneur, les, beaucoup de chrétiens n'expérimentent ben, pas le Seigneur parce que le fait d'être sous la loi de Moïse, de marcher selon les commandements d'homme, d'être sous la condamnation tout simplement, eh bien beaucoup ne vivent pas la, la liberté en Yeshua de Nazareth. Ne vivent pas pleinement cette parole, cette liberté que nous donne Jésus-Christ de Nazareth, cette liberté pour vivre dans la vérité, bien sûr. Vous voyez Parce que beaucoup disent aujourd'hui la grâce, la grâce euh, est susceptible, enfin c'est synonyme tout simplement de... Oh, on peut faire ce qu'on veut, mes amis, ce n'est pas ça là, nous avons affaire au Seigneur, nous marchons avec le Seigneur, vous comprenez et, euh, et beaucoup pensent que la grâce, c'est voilà, quelque chose qui... voilà, c'est la grâce, on peut pécher, on peut vivre dans le péché, ce n'est pas grave, c'est la grâce il pardonne, mes amis, c'est terrible ça, mes amis ce n'est pas, cela que ce, ce pas ce, ce, ce, dans ce sens que euh, la parole dit des choses et, euh, et euh, bon, pour commencer on va commencer directement avec euh, Deutéronome 18 hein. on ne voit pas là que dans notre génération euh, on le voit hein, c'est une, une évidence c'est devant nos yeux euh, l'homme aujourd'hui est devenu esclave des hommes les hommes aujourd'hui sont devenus esclaves des humains et, euh, des dirigeants, esclaves des, des, des pasteurs, esclaves des prophètes des apôtres, des évangélistes aujourd'hui on voit que il y a euh, un mal qui est par rapport à ces choses, c'est-à-dire que les humains ont mis leur confiance dans les humains, dans les dirigeants, ils les ont pris pour Dieu, et ils ont pris pour Elohim, pour le Créateur, pendant prenant leur voix pour la voix de du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Vous Voyez, pourtant Paul lui-même, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul lui-même dit qu'il voilà qu'en gros, euh, il n'a pas pris pour appui la chair. Il n'a pas pris appui euh, l'homme en vérité. Mais pris a pris pour appui le Seigneur. Vous voyez Parce que s'il était, euh, comment dire, esclave des hommes, à l'écoute des hommes, il ne serait pas esclave de Yeshua en vérité, mes amis. Si tu suis les hommes, si tu suis euh, les paroles des hommes, si tu es esclave des hommes, tu ne seras pas un serviteur du Seigneur, mes amis. Il faut me plaire au Seigneur, aux humains. Paul l'a dit. Voyez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, c'est Paul qui l'a dit. Voyez Pourtant, c'est le moindre des apôtres, c'est le dernier, euh, enfin, c'est un petit, c'est le rejeton, on peut, on peut croire que c'est le dernier à de converti. Donc, c'est le plus petit, alors qu'il a travaillé plus que tous les apôtres, mes amis. Voyez Voyez Et il a suivi le Seigneur, il a suivi le Machia. Il n'était pas esclave des hommes, il n'était pas esclave des paroles des hommes, mes amis. Vous comprenez et dans ce temps que nous sommes dans notre, dans, Sous la dispensation de l'église Parce que nous sommes sous la grâce Et non sous Moïse et bien Nous devons suivre l'agneau Alléluia L'agneau immolé Mes amis Et on voit dans Jean aussi cette parole qui est magnifique On voit que Jean avait des disciples Et les disciples qui étaient avec Jean Jean leur a dit quoi Voici l'agneau, il faut suivre l'agneau Voyez Et aujourd'hui dans notre génération on voit les chrétiens aujourd'hui suivre des hommes, suivre des prophétesses, suivre des prophètes Mettre toutes leurs paroles comme étant la parole du Seigneur mes amis On voit dans la parole qu'il y avait des juifs de béret, ou chrétiens comme vous voulez Qui vérifiaient dans la parole tout ce qu'on leur prêchait Parce que nous ne sommes pas sous Moïse Et on voit sous Moïse, dans un, dans un passage de dans, dans, euh, Deutéronome 27 au verset 1 on voit que Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple en disant « Gardez tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, mes amis. » Vous voyez, ça c'était la loi de Moïse, c'était sous Moïse. Ça veut dire qu'en fait, ils devaient garder tous les commandements qu'on leur donnait, qu'ils donnaient au peuple. Le peuple devait garder les commandements que Moïse, voilà, et les anciens Moïse, hein, pour ceux qui s'appellent, c'est Moïse, c'est voilà, Moïse, que Moïse donnait au peuple. Le, le peuple d'Israël devait garder ses commandements mes amis il n'en est pas de même dans notre génération, on ne peut pas se lever et, et dire, moi personnellement te dire, garde tous les commandements que je te donne parce que je peux t'embrigader dans des choses t'embrigader dans, dans, dans mes propres commandements et tu vas devenir ben, euh, mon, mon esclave, tu deviendras assujetti euh, à, à, à, à, à ma personne, vous comprenez voilà pourquoi il est important de dire quand on prêche la parole, que le rôle de, de, de nous qui prêchons la parole, de nous, de tout, tout chrétien qui prêche l'évangile, de dire de garder les commandements de Jésus, de suivre tout ce que Jésus dit. Voilà ce qu'il faut prêcher, mes amis. Alléluia. Et on le voit dans, dans, on va le prendre le passage, dans, tac, tac, tac, tac, dans Matthieu 17 au verset 5. Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante découverte de son ombre. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris, pris mon bon plaisir. Et la parole l'Esprit dit, écoutez-le. Voyez Donc en fait, le Seigneur, voilà c'est le Seigneur lui-même, hein, qui atteste qu'il faut, en fait, faut écouter Yeshua. Il faut l'écouter sans réfléchir. <rire> Voyez donc, on voit par là que euh, la loi de euh, enfin, euh, Moïse était l'ombre des choses à venir. Pourquoi, pourquoi des choses à venir C'est à dire que aujourd'hui, l'homme qu'il faut écouter, c'est Jésus. Alléluia, Elohim manifestant en chair, Dieu s'est fait chair. Il s'est manifestant en chair pour nous sauver. Donc, il faut l'écouter. Écouter qui Jésus. Alléluia, parce que c'est lui qui est le la tête du corps, nous sommes aujourd'hui un corps, le corps de Yeshua mes amis Et la tête c'est Yeshua, donc il faut écouter la tête Et la tête, il faut écouter tout ce que la tête nous enseigne, tout ce que la tête nous dit de faire Tu comprends Et bien évidemment la parole dit aussi dans Ephésiens 4, verset 11 et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les bergers et les docteurs pour l'équipement des saints pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du machia jusqu'à ce que nous, nous, nous soyons tous parvenus à l'unité de, de la foi et de la connaissance précise, précise et correcte de, du fils d'élohim à l'état d'homme parfait à la mesure de la stature de la plénitude du machia vous voyez vous comprenez donc on voit par là que le Seigneur a mis en place, a institué, a positionné des hommes, voilà, pour enseigner sa parole. voyez Qu'est-ce que dit sa parole Éclairer, euh, voilà, parce que sa parole nous éclaire. Voilà, ce que je prêche ce soir, eh c'est la parole du Seigneur, ce n'est pas ma parole. Je prêche ce que la parole dit. Donc, il faut écouter ce que la parole dit, tu vois, et ne pas écouter ce que je dis. Et, en fait, il faut écouter ce que je dis en vérifiant aussi ce que je dis c'est écrit ah, le, Voilà le terme exact, mes amis Vous comprenez C'est magnifique hein? Voilà l'équilibre qu'il doit y avoir Dans le corps de Yeshua, mes amis Voyez Tout ce qui est prêché doit être écrit Si ce n'est pas écrit, la Bible dit quoi En fait, on doit rejeter tout ce qui n'est pas biblique Voyez Parce qu'il en dépend de notre éternité Tu dois rejeter tout ce qui n'est ne pas en accord avec la parole Parce qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent des commandements d'hommes Vous comprenez Voyez Mais malheureusement aujourd'hui Tu ne vas pas écouter Comment dire, euh, euh, comment dire euh, Genre euh, un pasteur, un prophète, un dirigeant Qui te donne telle ou telle chose à faire ou voilà, Tu ne le fais pas Ils vont te menacer te dire que tu es une rebelle Ils vont te dire que tu vas être englouti Comme à l'époque de Corée parce que Corée, lui, et, et tout ça là, les, qui se sont rebellés, c'était, en fait, était la, on, on était sous la loi de Moïse. Donc, il fallait que le peuple écoute Moïse, mes amis, vous comprenez? Même si le Seigneur leur parlait, ils devaient écouter Moïse, parce que le Seigneur l'avait établi. En fait, Moïse était comme Elohim, vous comprenez? Alléluia. Moïse, à cette époque, était comme étant Elohim. Mais aujourd'hui, là, qui peut se dire qu'il est comme Elohim ici? Voyez, C'est pas la même dispensation, c'est pas la même époque Nous sommes sur une, un autre régime Alléluia Je ne veux pas te dire ma voix est comme Elohim est, Mes amis c'est compliqué Pourquoi Parce que nous sommes sous la grâce Et la tête c'est Jésus Nous sommes membres les uns les autres mes amis Donc il ne faut pas me suivre moi Hervé Il faut suivre l'agneau Vous comprenez Et aujourd'hui beaucoup de chrétiens veulent, veulent suivre les dirigeants Veulent suivre comme des moutons les les les, les les les hommes et les femmes voilà que les, le seigneur peut établir dans certaines fonctions, dans certaines choses les eh ben, qu'est ce qui se passe eh ben les chrétiens vont s'accrocher à nous s'accrocher aux dirigeants pensant qu'ils sont Elohim voilà le voilà comment beaucoup se font détruire beaucoup se font dépouiller beaucoup se font de, voilà ils sont, on leur retire' leur, leur intelligence ils deviennent leur cerveau, leur cerveau sont lavés malaxés, nettoyés et ils ne savent plus réfléchir mes amis ils ne savent plus demander au Seigneur des choses ils ne savent plus prier en fait il faut qu'ils aient consulter les dirigeants consulter les prophètes consulter ceux qui prêchent la parole pensant que nous avons toutes les réponses mes amis voilà comment beaucoup se font manipuler voilà comment beaucoup se font on fait tout ce qu'on veut avec eux pourquoi? parce qu'ils sont attachés aux hommes et quand les hommes voient ça, les dirigeants voient ça eh bien ils vont, ils vont faire de, de toi leur marchandise, faire de toi leur, leur, leur, leur, leur, leur en fait tout ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Tu vois? Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché à la parole, tu n'es pas attaché à ce que nous dit la parole, à ce qu'enseigne la Bible, sous prétexte d'être maudit si tu n'écoutes pas ce que tel dirigeant t'a enseigné, tel, tel dirigeant t'a dit. Tu comprends? il y a beaucoup de choses qui sont pas écrites dans la parole Que beaucoup boivent, mes amis Et c'est là que des systèmes sont créés Des sectes sont créés Des mouvements sont créés Parce que ben, la parole, eh ben, voilà, ben, elle n'est pas appliquée Elle n'est plus appliquée par les chrétiens Changeant, comment dire, euh, comment dire Mettant l'homme, le dirigeant à la place du Seigneur À la place de l'agneau, mes amis Vous comprenez et beaucoup de dirigeants vont prendre leur position pour dire que si tu pas, tu seras maudit. Si tu ne si veux pas comme je te dis, tu seras maudit. Alors que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mes amis. Nous sommes sous la grâce. Donc, on ne doit pas prêcher ce, ce genre de message. On ne peut pas dire aux gens, si tu ne m'écoutes pas, toi c'est fini. Le, le ciel sera fermé sur toi, tu seras maudit. Mon ami, ça c'est faux. C'est pour te contrôler et amener la peur dans ta vie, mes amis. Vous comprenez parce que bah, tu es esclave de, du Machia On est esclave de Jésus Alléluia Vous comprenez Nous sommes plus sur la loi de Moïse Où le peuple suivait Moïse Dans le désert Partout, partout Parce qu'il devait aller à, à, au, lieu, au lieu précis Canaan, mes amis Vous comprenez Aujourd'hui, c'est Jésus qu'il faut suivre Mes amis, vous me direz pourquoi il faut suivre Jésus aujourd'hui Il bon, faut suivre Moïse, non Qu'est-ce que dit la parole on va prendre Deutéronome, de, de 18, verset 18. Papa, merci pour ton, ton, ton, ton, ton évangile. Papa, merci papa de nous aider. Papa, à comprendre ta parole, papa, on en a les choix. Je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Il arrivera que si un homme n'écoute pas mes paroles, qu'il dira mon nom, je lui en, demeure, en demanderai compte. Là, on va parler que ce prophète-là qui devais-tu citer, c'est tout simplement Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, le prophète par excellence, le prophète que tout le monde doit écouter, doit suivre, c'est Jésus. Moïse, c'était l'ombre des choses à venir. Tout est en Jésus-Christ aujourd'hui, mes amis. Alléluia. Waouh. Et on va parler que même Moïse, que le peuple devait écouter, n'est pas rentré... Dans, il n'est pas, pas rentré à Canaan, il n'est pas rentré Vous comprenez Vous voyez, il n'est pas rentré Parce qu'il n'a pas écouté lui aussi la parole du Seigneur Il n'a pas obéi à la parole du Seigneur Il a fait qu'à sa tête C'est-à-dire que le fait d'être utilisé par le Seigneur Nous autres chrétiens que nous sommes Voilà, le Seigneur nous utiliser à faire telle ou telle chose Des miracles, on peut prêcher la parole, faire ceci, cela Eh bien il ne faut pas que la position que nous avons, nous avons par la grâce du Seigneur Nous donne le droit de faire tout ce que nous voulons donc on n'a pas reçu le pouvoir de faire tout ce qu'on veut avec la grâce du Seigneur, mes amis. Il y en a qui, avec la grâce, ils vont se permettre d'aller coucher, de voler, de, de, dire, de faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils c'est la grâce. Ils pensent que, mes amis, c'est grave. Vous voyez Le péché, mes amis. Beaucoup disent que la grâce, on peut pécher avec la grâce, mes amis. Mon ami, ce n'est pas ça la grâce, hein? Vous comprenez Parce que la tête voit tout. Yeshua voit tout. Et il est mort pour nos péchés pour qu'on soit délivré, mes amis. Pas pour qu'on puisse demeurer dans nos crimes, dans nos péchés, dans nos abominations, dans nos mensonges, dans les, la chair. Il veut qu'on marche par l'esprit. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont pris pour la chair, les, pour appui, les hommes. Je vous dis la vérité. Beaucoup ne marchent pas par l'esprit. Voilà pourquoi les églises sont remplies tous les dimanches. Remplies. On le voit aujourd'hui, des bâtiments remplis Alors que la, la, la moisson est grande Mais les ouvriers là, ils ne veulent pas aller travailler Ils veulent un gourou Ils veulent un, un, un comment dire, quelqu'un pour régner sur eux Comme Israël Ils ne voulaient pas que Yeshua règne sur eux Ils ont voulu que l'homme règne sur eux, mes amis Vous comprenez Très peu veulent être gouvernés par le Seigneur Que le Seigneur règne sur eux Pourquoi Parce que beaucoup aiment voir Beaucoup aiment s'attacher aux hommes aiment, aiment prendre pour appui la chair Vous comprenez Alléluia Vous comprenez frères et sœurs C'est terrible ça mes amis La loi de Moïse Fait des dégâts Je vous dis Fait des dégâts dans la chrétienté Des dégâts Des dégâts mais ou Au point où des chrétiens Je vous dis pensent à leur pasteur matin, midi et soir dorment avec le nom de leur pasteur mes amis c'est grave Voyez Ils parlent qu'au nom de leur pasteur Ils jurent qu'au nom de leur pasteur Ils vont évangéliser, ils parlent de leur pasteur Mes amis il y a un problème Ça s'appelle de l'idolâtrie Vous comprenez Voilà pourquoi le nom du Seigneur doit revenir à sa place On doit remettre le Jésus à sa place Mes amis, dans nos cœurs au centre de nos cœurs Parce qu'il veut régner dans nos cœurs Il ne veut pas que l'homme puisse régner dans ton cœur Ma soeur mon frère Beaucoup diront mais il faut respecter ce, il faut respecter. Tout le monde doit être respecté Même le chrétien qui est au fond de la salle Mérite autant de respect que nous tous Vous comprenez Parce que le Seigneur ne fait pas de favoritisme Entre personnes Vous comprenez nous sommes tous un en Yeshua Bien qu'il y ait différentes grâces vous me direz Il n'y a pas de problème par rapport à ça On ne doit pas adorer l'homme L'humain ne doit pas être adoré. On a vu Jean dans l'Apocalypse, quand il a été transporté, il a vu un, un ange, il s'est prosterné devant l'ange. Pourtant, l'ange était, était un ange, parce qu'il y avait tellement la gloire, tout ça. Il s'est prosterné devant l'homme, devant l'ange plutôt. Et l'ange lui a dit Ne te prosterne prostern pas devant moi, en, en, en gros. Vous voyez Qu'il faut adorer le Seigneur lui seul. C'est-à-dire que l'anxion, la, la, la, la gloire qui peut se manifester dans, dans, dans nos vies, dans la vie des, des frères et soeurs des uns et des autres peuvent amener à d'autres chrétiens d'avoir des yeux que sur eux alors que c'est une grâce que nous avons reçue c'est la grâce du Seigneur qui est sur nos vies tout simplement et bien beaucoup veulent transformer d'autres chrétiens en, en Dieu et combien de chrétiens combien de dirigeants ont été transformés en Dieu. Ils ont accepté les paroles des hommes, ils ont accepté les, les, les belles paroles, l'argent des hommes, les acclamations, l'adoration des hommes, et ils ont pris la place du Seigneur dans les cœurs de beaucoup de chrétiens, mes amis. Voilà le danger qui guette, qui guette bah, euh, les dirigeants, ceux qui, ceux qui apportent la parole, nous qui apportons l'évangile. Toi, demain, que le Seigneur t'appelle à annoncer l'évangile, voilà le danger qui, qui, qui, voilà, qui, qui peut nous guetter aussi. L'ennemi peut t'envoyer des chrétiens qui vont te dire des belles paroles afin que tu changes, que tu deviennes tu leur dieu, leur idole Et tu vas commencer à prendre plaisir à ça Plaisir à ce qu'on t'appelle Plaisir à ce que tout le monde parle de toi Plaisir à ces choses Tu comprends C'est terrible frères et sœurs Voilà pourquoi ceux qui tuent les dirigeants, c'est les chrétiens eux-mêmes Vous comprenez Parce que les dirigeants n'ont pas été capables de dire à un moment donné de dénoncer toutes ces œuvres d'idolâtrie Dénoncer euh, Comment dire Comment les, les, les chrétiens peuvent les, les, les mettre sur un piédestal. Et eh ben qu'est-ce qui se passe Et eh ben beaucoup ont commencé à prendre cela Pour, pour, pour gloire La gloire des hommes Mes amis c'est terrible Voyez Et ils ont pris la gloire des hommes Ils ont, se sont cru Devenir Elohim Dieu lui-même Voyez C'est terrible frères et sœurs Pensant que nous sommes sous la loi de Moïse c'est-à-dire que beaucoup pensent aujourd'hui que tout ce qu'ils doivent dire eh l'homme doit le suivre c'est pas tout ce que je veux te dire, il faut écouter hein. si c'est pas écrit, il faut me dire mon frère c'est pas écrit il n'est pas écrit, moi je dois dire c'est vrai, je me repense, c'est pas écrit voilà tu vois Voilà tout ce, que, tout ce qui est prêché, il faut vérifier hein. parce que beaucoup ne vérifient pas c'est des idolâtres, des chrétiens idolâtres mes amis, je vous dis la vérité beaucoup j'en connais même, ils sont idolâtres c'est des idolâtres, mes amis. Idolâtrie, Mimi. Idolâtrie, Mimi. Vous voyez Ils ne vérifient plus ce que la Bible dit. Ils n'ont pas pour ami Yeshua. Ils ont pour ami les humains. Vous voyez vous voyez L'idolâtrie. Vous voyez, frères et sœurs Je vous dis la vérité. Je, je vous une parenthèse. Avec le peu de travail que le Seigneur nous donne de faire. Je vous dis la vérité, on aurait pu contrôler tout le monde, on aurait pu dire à tout le monde de venir avec nous, de venir, de, voilà, on, voilà, venez, venez, on fait des programmes, venez, soyez avec nous, tout ça, mes amis, à qui on a fait ça ici, là Qui peut dire ici, on l'a appelé, on l'a dit, il faut qu'elle vienne avec nous, il faut que tu sois là avec nous, voilà, sinon on t'a baptisé, c'est nous, c'est nous, c'est nous, il faut que tu sois là avec nous, qui peut dire ça qu'on a dit ça ici, là Je vous dis, personne ne peut, écrivez sur le chat, personne ne peut dire ça ici, pourquoi parce que ben, les âmes qui sont gagnées sont à Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Ils sont à Yeshua de Nazareth Yeshua va prendre plus soin, mieux soin de toi que, que nous autres, que moi-même Vous Voyez Parce qu'il est excellent Parce qu'il est omniprésent Parce qu'il est omnipotent Parce qu'il est l'alpha, l'oméga Parce qu'il est le tout-puissant, mes amis Alléluia c'est lui qui va prendre soin de toi, mon frère, ma soeur C'est lui qui va te guérir dans ta maladie, c'est pas moi C'est lui qui va te restaurer dans ton sommeil quand tu es attaqué C'est lui qui va restaurer ton couple Arrête d'appeler les hommes Arrête de prendre appui la chair, les humains Il est temps que tu prennes appui le Seigneur, chrétien, chrétienne Toi qui entends cette parole Vous comprenez Si ce qu'on te prêche n'est pas écrit, il faut savoir dire que ce n'est pas écrit tu comprends On s'est converti pour garder la parole de Yeshua Et non garder des commandements humains Vous voyez Mes amis, c'est grave Je vous dis la vérité, c'est grave Tu vois Tu dois marcher avec le Seigneur Pas suivre Moïse partout Moïse c'est la chair, l'homme Combien de chrétiens aujourd'hui suivent le prophète partout Suivre leur pasteur partout Suivent des chr... Mes amis, ce n'est pas ça la marche chrétienne Ce n'est pas ça Tu comprends On n'est pas sous Moïse Nous sommes l'église du Seigneur Et l'église de Yeshua est envoyée dans les nations L'église de Yeshua est partout dans les nations, mes amis Et la parole dit là où il y a deux ou trois Ça c'est terrible cette parole-là Deux ou trois, ça veut dire qu'il n'a pas dit En gros, une foule derrière Moïse Derrière un pasteur Non, non, non, non, non, non elle a dit « Là où il y a deux ou trois réunis en mon nom, je suis au milieu. » Donc beaucoup pensent qu'il faut la foule pour que Yeshua soit au milieu. Mes amis, ce n'est pas ça le message de l'évangile. C'est terrible ça mes amis. C'est fort l'évangile, c'est fort frère, c'est fort. Vous comprenez Il n'a pas dit « Là où il y a deux ou trois, euh, dix ou cinq autour de Moïse, je suis là. »« Autour du pasteur, je suis là. » Il n'a pas dit ça. Il a dit « Là où il y a deux ou trois. » Donc il n'a pas défini les titres. Définit les grâces de chacun Il a défini l'individu Les individus Là où il y a deux ou trois personnes Réunies au nom de Yeshua Il a dit quoi Je suis au milieu d'eux Waouh C'est lui la tête C'est lui qui va conduire ces deux ou trois Dans le chemin, mais dans le désert Dans leur vie, mes amis Il n'a pas dit que pour que je sois au milieu de vous Allez là où il y a un prophète Allez là où il y a un pasteur Et je serai avec vous Voyez, Voilà comment beaucoup de chrétiens ont fait l'inverse Ils ont suivi les hommes Ils suivent les hommes voyez, Et ils disent que le Seigneur sera avec eux C'est pas ça l'évangile mes amis Là vous suivez les hommes, les humains Idolâtres mes oh, Idolâtrie, mes amis Oh l'idolâtrie mes amis Voilà comment, comment le monde entier A besoin des chrétiens Mais les chrétiens ne veulent pas aller dans le monde entier Ils ne veulent pas Ils veulent aller ensemble habiter ensemble, ils veulent habiter ensemble, rester ensemble, tout ça fêter ensemble, alors que c'est pas ce que dit la parole. Vous comprenez Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça le message de l'évangile. Vous voyez On n'a pas dit vous serez témoins tous quelque part dans une ville avec Non non non, c'est pas ce que dit la parole. Parce que mes amis, c'est grave. Il y a je t'inquiète pas, je dirai pas ton nom ma soeur mais je vous dis la vérité, il y a une soeur qui voilà, qu'on qu aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, qui est entré au, voilà, au pays, hein, qui est entré dans son pays d'origine. Il est entré dans son pays d'origine. Et la sœur en question, je vous dis la vérité, frère, je, on est, est scandalisé. Vous voyez On est scandalisé, mes amis, scandalisé. Vous voyez La sœur me dit, il y a peut-être deux mois qu'elle rentre, deux, trois mois, deux, trois mois deux mois, trois mois, qu'elle rentre au, dans son pays d'origine, etc. Voilà, euh, et du coup, euh, elle me dit, toi, tu ne pars pas, toi J'ai fait moi, le Seigneur m'a moi. Vous voyez Donc, en fait, il y a des chrétiens qui engrainent de chrétiens à faire des choses, à prendre des décisions, sans laisser les frères et sœurs prendre la décision avec le Seigneur, à savoir où le Seigneur les voit, où le Seigneur les veut. Vous voyez C'est terrible, frères et sœurs, ça, c'est grave. Hein? On va parler, ça, c'est grave. Vous comprenez Le rôle des chrétiens, notre rôle n'est pas de dire aux gens Je pense qu'il faut que tu aies habité là-bas Je pense qu'il faut que tu fasses telle chose Non, ce n'est pas notre rôle mes amis C'est au rôle de la tête, du corps de faire les choses De parler à ses enfants Notre rôle à nous dirigeants C'est de prêcher la parole, de prêcher l'évangile D'annoncer ce que dit la parole Mais chacun doit manger ce qu'il veut manger Chacun doit boire ce qu'il veut boire. Chacun veut. Vous, vous, vous comprenez? Voyez? Quand je dis ça, c'est par rapport à, à Au verset. Euh, à Colossiens 2 plutôt. Colossiens 2, 16. Que personne donc ne vous juge sur un aliment ou une boisson. Ou en matière de fêtes nouvelle, le lune, de Shabbat. Tout ça, c'était. voilà on nous dit, voilà, Colossiens 2, hein, 16, c'est pourquoi ne vous laissez ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, de nouvelles lunes, de Shabbat et j'en passe, on peut mettre plein de choses par rapport à ça. Du lieu où tu habites, de là où tu as envie d'habiter, de là où tu veux aller travailler pour le Seigneur, de là où, enfin envie, de ce que le Seigneur met dans ton cœur, je dirais plus, parce qu'on fait les choses, parce qu'il nous met dans le cœur de faire des choses, comprenez Donc si le Seigneur te demande de faire tel travail que personne ne te juge, Tant que c'est dans le cadre de l'évangile, tant que ça cadre avec la parole du Seigneur, que personne ne te juge. Mes amis, mais c'est magnifique cette parole. Si tu cries dans les trains, si tu cries dehors, devant les églises, devant je ne sais pas quoi, même les mosquées ne savent pas t'envoyer. Je ne sais pas ce qu'il est capable. Le Seigneur est capable de tout faire, mes amis. Vous me direz, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte Tout est possible au Seigneur, mes amis. Donne un mandat à quelqu'un. Tu as reçu un mandat. Il peut t'envoyer là où il veut. Alléluia, même prêcher dans un avion Parce que beaucoup aujourd'hui sont tellement paralysés Handicapés aujourd'hui Parce qu'il y a des chrétiens handicapés Ils ont des fauteuils roulants Ils ne marchent plus pour le Seigneur On les pousse sur des fauteuils des roulants Mimi, Mimi à présent hein, mes amis Des chrétiens qu'on pousse Avec des fauteuils roulants Pour leur emmener quelque part Faire l'oeuvre, voilà on les... Ils sont conduits par les hommes sur des fauteuils roulants Handicapés C'est terrible mes amis Ils ne marchent plus pour le Seigneur ils sont sur des fauteuils, fauteuils roulants. Et en général, quand les gens, c'est pas une moquerie, hein, rassurez-vous. Aujourd'hui, les gens qui sont euh, malheureusement handicapés, eh ben, ils sont sur des fauteuils roulants. Ils peuvent rouler seuls avec les roues, oui. Mais en, la plupart du temps, on les pousse. Donc beaucoup de chrétiens sont poussés voilà, par des, des, des, des hommes à l'aide. voilà, On les pousse pour euh, les amener à un point, un point bien précis. Et eh bien voilà, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus paralysés. Il faut qu'on leur dise où aller, il faut qu'on leur... Mes amis, mais ce n'est pas la parole. Vous êtes handicapés. Beaucoup de chrétiens sont devenus handicapés. Mes amis, vous direz, qu'est-ce qu'ils racontent? Eh oui, ils ont handicapés. Le Seigneur nous a rendu libres. Mais beaucoup veulent rester handicapés, veulent rester captifs, liés. Vous comprenez? Comme la non attaché, comment dire, avec des, des maîtres attachés, tout ça. Voilà. Et ça ne bouge plus, ça ne bouge pas. Et ça a peur de bouger. Ça, voilà, ils sont dans un petit périmètre. Et ils ne savent pas qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec eux ici et là Parce qu'ils n'ont pas voulu aller pour le Seigneur, mes amis Ils sont restés attachés, ils ont voulu rester attachés Malgré que le Seigneur leur a dit, voilà, venez ici Ils ne veulent pas y aller, ils ne veulent pas suivre Jésus Ils veulent rester entre eux, ils veulent se faire du bien entre eux Voilà la chrétienté aujourd'hui, mes amis Vous voyez, il y a un problème C'est terrible, mes amis C'est pourquoi ne vous laissez pas juger je reviens sur le message par rapport à la soeur. Ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas perdu. Par personne à propos de ce que vous mangez. Donc, si quelqu'un te juge par rapport à ce que tu manges, mon ami. Ça c'est son problème. Tu es libre de manger du, du mouton, du chameau. Puis tu tu là, voilà, tu fais ce que tu veux. Tu comprends Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent, veulent faire ça. On va on va révéquer pas, mes amis. L'hypocrisie. Je vous dis, beaucoup ne sont pas. Ne veulent pas vivre cette liberté dans le Seigneur Cette vérité dans le Seigneur Beaucoup ont peur de prendre position pour la parole du Seigneur Pour la vérité Je vous dis la vérité Vous ne serez pas accompagné par le Seigneur Je vous dis la vérité Les hypocrites Ceux qui ne veulent pas prendre position pour la parole Vous ne vivrez rien avec Jésus Rien du tout mes amis Vous comprenez Alléluia C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats, tout ça. Et moi je peux même rajouter des choses, parce qu'aujourd'hui, ben, regarde, regardez, la soeur en question que j'ai eue, elle me dit qu'elle n'est pas dans tel pays vivre, son pays, etc. J'ai fait, oh ben, tu es libre, hein, dans ton pays, etc. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Après la soeur, t'inquiète pas, je, je suis obligé de parler de ça, je suis obligé de parler de ça, mes amis, je suis obligé. Je ne dirai pas ton nom, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ça là, je vous dis, je n'étais pas la seule dans ce cas-là. Il y a beaucoup dans ce cas-là qui sont en train de pleurer aujourd'hui, mes amis. Beaucoup. Parce qu'ils ne suivent pas le Seigneur, ils ne veulent pas écouter la voix du Seigneur. Alléluia, c'est terrible. Donc elle m'a dit, tu pars quand, tout ça, tu faut aller te réfugier dans un pays, je ne sais pas quoi. J'ai fait, mais le Seigneur ne m'a pas dit d'aller me réfugier quelque part, moi. Il m'a rien dit, le Seigneur, pour l'instant, moi. Donc je veux prendre ma femme, tout ça, mes enfants, et dire, le Seigneur m'a dit, pas, ça ne se passe pas comme ça. Le Seigneur doit nous parler, frères et sœurs. Vous comprenez dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous ferons, on a vu être dans l'église primitive, ils étaient sous une époque mais, terrifiante. Une époque de, où ils étaient sous la domination romaine. Une époque où ils étaient sciés, frappés. Mes amis, regardez comment ils ont vécu la parole. Au, Aujourd'hui, 2021, c'est des, des chrétiens lâches. Beaucoup sont des lâches. Je vous dis la vérité, des chrétiens lâches. Ils ont peur. Je vous dis la vérité. Vous me direz, qu'est-ce qu'ils racontent des chrétiens qui sont qui, des lâches. Aujourd'hui, la soeur me parle de persécution. On est persécuté. J'ai dit Ma soeur, tu étais persécuté où Tu étais dans ton église, tout ça, les, les programmes, tout ça. Vous êtes... Qui a été persécuté ici, mes amis, là Elle me parle de persécution. J'étais persécuté. T'inquiète pas, ma soeur, j'ai obligé de parler de ça. Honnêtement, j'en je suis convaincu. Ma soeur n'a pas été frappée, n'a pas été menacée, n'a pas reçu de coup. Parce que c'est pas possible. Tu comprends que devons-nous devons dire des chrétiens de Corée Les chrétiens dans les pays d'Inde. C'est eux-là qui devaient quitter l'Inde pour quitter, pour quitter l'Inde parce que c'est la persécution. Eux, ils sont là-bas, ils travaillent. Ils sont là-bas, ils vont comme faire le travail. Nous, en Europe, on est là. Des petits. Corona ferme les églises, on est en panique, mes amis. Jusqu'à quand, quand, quand le confinement a frappé la première fois, j'apprends que des chrétiens devaient sortir évangélisés. Monsieur Macron n'avait même pas encore fermé les églises. Ils ont dit non, on arrête tout. Je, je, je parle de ça, mais je, je vais dénoncer. Mais ça, c'est grave Monsieur Macron n'avait même pas encore fermé les églises que des chrétiens avaient déjà décrété, on s'en pas fait évangéliser. Vous ne voyez pas vous êtes des lâches, mes amis Vous ne suivez pas, vous êtes sous... Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont sous le, comment dire, se sont conformés au siècle présent et ne marchent pas selon la parole, selon l'Esprit du Seigneur. Vous comprenez Pierre, tout ça, les apôtres à l'Église primitive, ils sont sortis faire l'œuvre du Seigneur, ils étaient accompagnés, protégés par la puissance de l'Esprit, accompagnés par la puissance de l'Esprit, et leur génération, leur époque, elle était terrible, mes amis. Qui a été frappé ici, mes amis J'ai dit à la sœur, si tu, si tu veux parler de persécution, je serai le premier à vouloir partir quelque part, parce que moi, personnellement, ce pas pour me lever, je, je, je rends de ça, au rendre de ça, pas pour me lever ou quoi, mais qui a reçu des. J'ai dit même à ma sœur, mais j moi qui ai reçu des coups, des crachats, des, des, des menaces, des coups, frère. Je, je serai le premier à dire, il faut que je parte d'ici parce que je suis persécuté <rire> Voyez, vous ne pas qu'il y ait un problème mes amis Donc les églises sont fermées, on parle de persécution, ce n'est pas ça la persécution mes amis La persécution c'est quoi C'est quand pour ta foi là, tu comprends Pour la foi que tu as, l'oeuvre que tu fais, parce que beaucoup sont fermés dans les églises Ils disent qu'ils sont persécutés, comment tu peux être persécuté dans ton bâtiment d'église Je vous dis la vérité Combien de chrétiens vont dehors faire leur travail de seigneur alors que l'œuf c'est dehors Tout se passe dehors, Yeshua était dehors Jésus était plus dehors que dans les synagogues, dans les bâtiments Beaucoup de chrétiens sont fermés dans leurs bâtiments, ils sont, ils sont persécutés Vous êtes persécutés où mes amis là hein? C'est le bâtiment qui a été persécuté, c'est le bâtiment C'est ça le problème, le bâtiment a été persécuté Voyez ces lieux là, ces lieux qui sont devenus des lieux de, de, de, de conquête parce que là-dedans, il, il y en a qui couchent avec des femmes, des hommes. C'est des lieux aujourd'hui, ben, voilà, de, de péché. C'est là où beaucoup font du spectacle, mes amis. Alors que des âmes meurent dehors. Alors que le Seigneur nous demande d'aller dehors, annoncer sa parole. Vous comprenez Au contraire, on devrait se réjouir que les bâtiments se ferment. C'est-à-dire qu'on vivrait mieux la parole. On vivrait mieux le 2 ou 3, voilà, le 2 ou 3 réunions son nom. Eh ben, le Seigneur, ben, il sera parmi nous. Maintenant, on veut les bâtiments. Voilà le problème. On veut... Les, les rassemblements, on veut être dans les bâtiments, voilà aujourd'hui la chrétienté, on veut être dominé, on veut, voilà, c'est ça que les chrétiens aiment, le bâtiment, allez voir les chrétiens d'Homme, allez voir les chrétiens de Corée, allez voir les chrétiens de Chine, comment ils vivent mes amis, comment ils, ils prennent position pour la vérité mes amis, je vous dis la vérité, il n'y en a pas vu des chinois, des indiens vouloir quitter l'Inde parce qu'ils sont persécutés, ils, sont, ils restent dans leur pays, vous comprenez et la soeur en question me dit, quand est-ce je pars moi, j'ai dit, dit ma soeur, il faut que le Seigneur me dise de partir. Je ne peux pas partir sans que le Seigneur me demande de partir quelque part mes amis. Vous comprenez Ce n'est pas ça la, la, la, la parole du Seigneur. Et la soeur me dit, oui, que c'est comme à l'époque de Moïse. Moïse a parlé, les anciens ont parlé et, et le peut pas suivi. Mais ça, il ne fallait même pas me dire ça. Que ma soeur, je, je, je t'en ai, ai parlé aussi, tu le sais, si tu écoutes ce message. Mais ce n'est pas biblique. En fait, elle me dit ouvertement, en fait, elle a, écouté les, elle a suivi les hommes, les dirigeants. Vous comprenez et, le, et là, c'est là où c'est grave, mes amis, parce que nous sommes pas sous la loi de Moïse, nous sommes sous la grâce. Et la tête, c'est le chef qui est Jésus qui doit nous conduire, et non les, les dirigeants qui doivent te demander de, de donner tant d'argent, de faire telle chose, de demeurer à telle heure, de te marier avec telle personne, de pas d'aller vivre dans tel pays, de prendre telle maison. Mais mes amis, c'est pas ça, c'est pas l'Évangile, ça, mes amis là. Vous comprenez Vous voyez C'est terrible Donc la soeur me dit, oui, que, euh, oui, euh, elle me dit ça, et elle me dit, c'est chaud, c'est chaud, il faut envoyer l'argent. faut que tu... Parce qu'en fait, quand elle m'a dit qu'elle partait dans, dans son pays, je dis, ah mais, hein, c'est une soeur que j'aime beaucoup, hein, pas de souci, je dis, ah, mais, on va t'envoyer des virements, des, pour, pour te soutenir, tout ça, il n'y a, a pas de problème, il ben, n'y ben, a pas de souci. Mais quand la soeur me demande, par la suite. Je me dit par la suite, c'est comme Moïse, à l'époque de Moïse, tout ça. Voilà, euh, les gens ont suivi, je ne sais pas, le pas suivi, ils ont parlé, le pas suivi. Après que plus, plus haut, elle me dit, oui, c'est chaud pour moi, il faut envoyer de l'argent, tout ça, il faut envoyer de l'argent, c'est chaud, non, c'est chaud, tout ça. Euh, je je, je t'ai promis, tout ça, tu m'as promis d'envoyer de l'argent, tu m'as promis. Donc, il faut que en, en gros, il faut que j'envoie de l'argent parce que j'ai promis. Tu vois, je lui dis, t'inquiète pas, j'enverrai de l'argent pour toi, il n'y a pas de problème. Mais je, je tout ce que je vous dis là, j'ai dit ça à la soeur. Parce que beaucoup vont seront dans cet état beaucoup partent dans des pays mes amis sans que Jésus leur ait parlé et combien vont mourir de faim c'est-à-dire que ceux que vous avez suivis là qui vous ont quitté votre pays aller dans tel pays c'est eux-mêmes qui vont qui doivent vous nourrir hein? parce que vous avez pris leur parole comme la parole étant du Seigneur donc il faut que ces personnes qui vous disent de partir de faire ceci doivent vous nourrir vous donner à manger vous voyez c'est terrible j'ai dit à la sœur que je t'enverrai te, je l'argent, il n'y a pas de problème Parce que je lui ai dit j'allais le faire L'équipe euh, VDN, on va faire un vivement pour elle pour se, la soutenir Mais c'est pour dire en fait que ce cas, c'est un cas qui, qui en fait, elle, elle a dit Mais combien on fait des choix comme ça, mes amis, aujourd'hui, ne mangent plus à leur faim Ils sont dans des galères, des, des maladies, des, des, des, mes amis, mais c'est grave Je vous dis, c'est grave Ah oui, je, enfin, frère, je, je, je, je vais parler, c'est compliqué, c'est compliqué ça c'est compliqué Je vous dis je, je, suis, je suis à Yeshua Donc on peut me lapider c'est pas un problème ça je, Il faut que je parle Il faut que j'annonce la parole de mon maître La parole du Seigneur Parce que beaucoup de chrétiens Meurent Mes amis Dans, dans les nations Parce que ben, Ils sont assujettis Ils sont dépouillés Ils sont contrôlés Par des dirigeants Mes amis Vous comprenez Vous Voyez donc la soeur me dit, c'est compliqué tout ça, il faut m'envoyer de l'argent, c'est compliqué. Donc si le Seigneur nous donne de partir quelque part, eh ben c'est le Seigneur qui va pourvoir, bien que le Seigneur aussi passe par des hommes, des frères et sœurs, pour nous soutenir. Et ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais le cas le contexte, en fait je parle du contexte mes amis, vous comprenez C'est le contexte qui, qui, qui est grave, voyez Parce qu'on entend un départ de chrétiens, tout ça dans la même ville, maison à côté, mes amis, même moi, j'ai failli tomber dans, ce, dans, ce, dans, dans cette chose. On m'a proposé ça aussi, d'aller de prendre des terrain, patati, patata. Mes amis, c'est des frères et soeurs qui m'ont repris. J'ai commencé à proposer ça à des sœurs. Je... Frère, des je me suis repenti. Hein. Parce que le fait d'être euh, proche des, des uns des autres, on peut limite écouter tout ce qu'on va recevoir venant du Seigneur. Et on ne consulte même pas la parole de Yeshua, frères et sœurs et on tombe dans des systèmes, on tombe dans des pièces comme ça mes amis et après bon, mes amis, mais c'est grave, on n'est pas sous Moïse vous comprenez j'ai commencé à, aller à l'époque, hein, voilà, de, parce qu'on m'a parler de ça proposer ces choses, j'ai dit à des frères et sœurs, voilà, ouais, les frères et les sœurs, oh. ils m'ont dit, mais Hervé, mais oh, oh, monsieur, est-ce m'envoyer en Colombie, en Chine, voilà je suis comment là et je me suis saisi, j'ai fait, mais c'est vrai, vous avez raison et c'est là que j'ai commencé à prendre position pour, de plus en plus, parce qu'en propose pour la parole ce détail-là, non, non, ce n'est pas la parole. Donc, voilà, on ne peut pas dire aux gens, venez habiter là-bas, frère, ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle de l'Esprit. C'est le rôle de Yeshua qui conduit ses enfants dans leur pays. Moi, je suis guadeloupéen. Donc, si je dois retourner quelque part, c'est dans mon pays, c'est dans mon île. Vous comprenez Vous voyez Pour que mon peuple soit sauvé. Comme j'avais prêché dans un autre message, on est témoin d'abord dans son propre pays, et non, euh, dans, voilà, dans, avant d'aller dans les nations sauver les autres. Sauve ton pays mon ami, Sauve ta famille Je vous dis la vérité Aujourd'hui la chrétienté c'est devenu comme un club Un club de potes, un club d'amis Un club où oh, voilà, on sait tous du bien entre nous Mais très peu prennent position pour le Seigneur Mais très peu obéissent à la parole de Jésus Voilà pourquoi il y a tellement de péchés dans la chrétienté mes amis Tellement de dérives C'est grave frères et sœurs Vous comprenez Waouh c'est terrible. C'est alarmant. J'ai failli pleurer, frère, par rapport à la. la quand la soeur m'a dit, c'est compliqué. Frère, ça fait mal. Tu vois? Donc, une, une, une, une soeur qui est dans un pays, dans son pays d'origine, pas de problème. Mais qui a besoin d'argent, qui, qui me contacte parce que c'est compliqué pour elle, mes amis. Vous, vous imaginez de, de, de, de, de, du dégât, mes amis, là, frères et sœurs? Vous voyez? Me disant que. À l'époque de Moïse, le peuple a suivi. Mais on n'est pas sous Moïse. On n'est pas sous Moïse. Nous sommes sous la, la dispensation de l'Ecclesia, de l'Église de Yeshua, mes amis. Vous voyez Et l'Église de Yeshua est conduite par le Saint-Esprit. Vous voyez Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont donné accès, en fait, beaucoup ont donné accès à leur vie, tout ça. En fait, on a donné des, des laisses carrément aux dirigeants, des laisses. Fais tout ce que tu veux avec moi, je suis tout à toi. Voilà aujourd'hui le, le, le, le, le, le règne que beaucoup de chrétiens ont donné aux dirigeants, à beaucoup de dirigeants. Voyez Et aujourd'hui quand des chrétiens ne vont pas faire comme tel dirigeant va dire, eh bien, ils vont être traités de rebelles. Comme j'ai appris il n'y a pas longtemps, on, on, on dit sur moi que je suis rebelle, orgueilleux, tout ça, mes amis. J'entends, j'entends, ces paroles qui, qui fusent ici et là sur, sur moi. Enfin, je vais, enfin, je vais, moi, je vais dénoncer ça, mes amis. Moi, moi je vais dénoncer ça. Oh, je vais dénoncer ça, mes amis. Vous voyez, je, je vais dénoncer ça. Ah oui. J'entends, oh, je suis rebelle, je suis orgueilleux, patati, patata. Mes amis, je demande réponse par rapport à ces choses. Qu'est-ce que ça, Je suis orgueilleux, rebelle apparemment. On me dit, oh non, il ne faut pas écouter les gens. Oh non, patati, mes amis, mais... Frère, c'est grave. En plus, c est, c est, c est... frère, je vais parler, hein, mes amis là. Parce que tu veux suivre l'Évangile, suivre la Parole du Seigneur, obéir à Jésus, on va te traiter de rebelle. <rire> on va te traiter d'orgueilleux. Tout simplement parce que tu veux faire la volonté de Jésus, voyez, et non la volonté des hommes, mes amis. Vous comprenez Et ça coûte cher. Ça te ça va te causer des problèmes. Parce que le Seigneur va te demander de faire telle chose, l'homme te dira non, les dirigeants, les dirigeants te diront non, on va te traiter de tous les noms. Et des chrétiens, des, des hypocrites, excusez-moi, qui ne connaissent aucune histoire, aucune chose, qui n'ont même pas osé ne serait-ce demander information, vont commencer à prendre position pour les paroles ici et là que des dirigeants profèrent et disent. Sans vérifier. L'origine des choses Vous êtes des hypocrites Je les dis oh, est fort, hein? vous m'insultez, ce n'est pas mon problème Des hypocrites Voyez Voilà voilà notre chrétienté Moi j'ai vu ça de mes yeux, frère. je parle J'ai vu de mes yeux Aujourd'hui des chrétiens qui sont complètement Idolâtres, des chrétiens qui ne Prennent pas position pour Jésus De Nazareth, mes amis Mais qui prennent position pour Les discours humains, les paroles des hommes Voyez Waouh Le Seigneur te demande à de l'ambition de tel pays, de faire tel travail. Beaucoup ne sont pas d'accord, mais il faut obéir à qui Au oh Seigneur Voyez, Paul, je ne sais pas que je suis Paul, hein. quand on voit l'exemple de Paul, il s'est converti après les, les apôtres de Jérusalem. Mais regardez comment il écoutait le Seigneur. Il est parti faire le travail du Seigneur, il était accompagné par la gloire de Yeshua. Et le travail s'est fait. Imaginez-vous, Paul aurait dit, non, il faut que j'aille à Jérusalem pendant 20 ans parce qu'il faut que je sois formé tout ça, gna gna gna. Non, le Seigneur a dit, toi tu prends ce chemin Paul Tu vas là-bas toi Tu vas, ce vas là-bas, c'est là-bas que je te veux Vous comprenez? Pendant 14 ans, il est monté 14 ans après à Jérusalem Parce que ben, il a écouté la voix du Seigneur Chrétien, chrétienne, je vous dis la vérité Nous ne sommes pas esclaves des dirigeants Tu ne dois pas être mon esclave Tu, tu comprends? Alléluia Tu vois? C'est pour cela que si quelqu'un te dit, viens, je vais te former, le on m'a mis à cœur de te former, tout ça. Toi, il faut que je t'enseigne te, des choses. Mon ami, ça, c'est compliqué, ça. Il faut laisser, ça, c'est une phrase comme ça, là, mes amis. Ça, c'est une phrase qui, qui est dangereuse. C'est-à-dire que tu peux recevoir des choses, voilà, qui ne sont pas bibliques, bien qu'il faut tout vérifier la parole, mais à force, tu peux te dire, ah, mais comme, voilà, je ne vais pas forcément. Bon, c'est la parole du Seigneur, hein, comme c'est comme un, un enfant du Seigneur. En fait, entre chrétiens, nous devons, voilà. Ne pas prendre nos paroles comme étant celles du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs Parce qu'on peut se tromper. C'est pour ça que des fois, je parle des frères et sœurs, je parle avec des frères et sœurs. J'en dis attention. Je, c'est moi qui dis, C'est pas dit que c'est le Seigneur. Parce que qu'ils peuvent croire que oui, ah ben comme le, le Seigneur euh, il est avec le frère, tout ça, voilà, c'est un chrétien, patatif, c'est un enfant du Seigneur. Ça se peut que c'est le Seigneur qui a parlé à travers moi. Il faut vérifier que le Seigneur si c'est ça ou pas. <rire> il faut vérifier si ce que je t'ai dit c'est le Seigneur ou pas voilà ce que, on, je, voilà ce que je fais sous la, la plupart du temps quand je suis sûr de, de, de certaines choses je dis ça c'est le Seigneur qui m'a parlé par rapport à ça mais on prend quand même des pincettes parce que ben, on ne veut pas coincer les frères et sœurs dans des, des systèmes, dans des, des, des, des, des, des chemins, des choses que le Seigneur, comment dire, euh, euh, n'a euh, euh, pas dit voilà on prend des pincettes on prêche la parole, la Bible dit qu'il ne faut pas mentir, ça c'est sûr, c'est écrit, faut, ça c'est écrit, faut, tu vois Mais il y a des choses qu'on peut ressentir par rapport à certaines choses, il faut prendre des pincettes mes amis, vous comprenez Nos avis personnels peuvent emmener des doctrines dans la vie des gens, nos pensées personnelles peuvent ramener des, des trajectoires qu'on donne aux gens, vous comprenez Et c'est là où le danger, voilà, où beaucoup de chrétiens vont tomber comme sous la loi de Moïse, et, et, et, et, et c'est grave, frères et sœurs, c'est grave Vous comprenez? Je n'en dis qu'on ne pas que le Seigneur nous utilise Utilise des hommes, des, des chrétiens, des dirigeants Pour faire un travail magnifique Pour prêcher la parole, etc. Ça c'est sûr et certain Mais les dirigeants ne doivent pas prendre la place de Jésus C'est là où le Seigneur En fait, ce n'est pas en accord avec l'évangile, mes amis Vous comprenez? Ce n'est pas en accord avec la parole On doit adorer Jésus seul, mes amis C'est lui seul qu'il faut adorer et écouter c'est Jésus tu vois donc si quelqu'un te prêche la parole c'est pas biblique faut lui dire c'est pas biblique Il faut pas accepter la parole qui n'est pas biblique mes amis mais beaucoup savent que certaines choses c'est pas bon ils vont dire ah je serais maudit sinon si je vais lui dire que c'est pas bon je serais maudit oh patati oh patata mes amis vous êtes sous la loi de Moïse voilà, la, voilà le problème la loi de Moïse pour beaucoup de chrétiens la loi de Moïse voyez Waouh Et il dit quoi au Colossiens 2.16, on va reprendre C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez Ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes, des sabbats Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir La réalité est en Christ Voilà le message Tout est en Jésus La loi de Moïse était l'ombre des choses à venir Aujourd'hui, le prophète qu'il faut suivre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. La lumière qu'il faut suivre s'appelle Jésus. Le chemin qu'il faut emprunter, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Alléluia. Après la somme, on voit des trucs de rabbins. Les rabbins qui disent que oui, euh, oui, c'est là-bas qu'il faut euh, l'Afrique, je ne sais pas quoi. Mes amis, il faut faire attention, les frères et sœurs Mes amis, il faut faire attention. Je vous dis la vérité. Oh oui on doit écouter le Saint Esprit, écouter ceux qui ont le Saint Esprit. Voilà, parce qu'aujourd'hui il, il, il, il y a des messages qui ne vient pas du Saint Esprit. Je vous suis désolé, ça ne vient pas du Saint Esprit. Il y a des ambitions humaines, des pensées humaines, purement humaines. vous Voyez, waouh. Wow. Beaucoup vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte Moi je crois que ça va nous libérer quand même. Je crois que ça va nous restaurer quand même. Et je crois que quand même c'est quand même biblique. Ce, que, ce qui est prêché, c'est biblique. Ce n'est pas un message voilà, euh, que, que j'ai inventé. C'est écrit dans la parole. Et la parole nous dit que nous devons comment dire, défendre la vérité, défendre la parole. Tu comprends? Tu vois? Tu vois? Aujourd'hui, reprendre un pasteur, reprendre un, un, un dirigeant qui, qui, qui, qui s'écarte, qui fait n'importe quoi, qui parle n'importe comment. Aujourd'hui, ben, combien de chrétiens sont capables aujourd'hui... Aujourd de faire cela, beaucoup vont dire ah non je vais être maudit si je fais ça. Mes amis, c'est écrit dans la parole que le Seigneur nous dit faut pas faut pas reprendre un ancien, reprendre un dirigeant qui fait n'importe quoi. C'est écrit dans la parole, c'est écrit dans la parole ça mes amis. C'est écrit où Voilà pourquoi moi, je vous dis, je, je, on apprend même des choses compliquées frère des chrétiens qui savent que tel tel dans le péché, ils savent hein, dans le péché tout ça à fond, et ils vont quand même écouter les prédications et, et ils savent qu'il il y, y a le péché qui est pratiqué. Vous êtes des vous irez en enfer comme ça, mes amis. Là. Je vous dis la vérité, vous irez en enfer comme ça, parce que c'est un ancien, parce que c'est un ancien. Je ne veux, veux pas dire tout ça. Et tu sais que ça, il dans le péché, mes amis. Là, voyez, il y a des chrétiens, ils savent que tel pasteur dans l'adultère, tel pasteur et tel, tel pasteur dans l'adultère, le, dans le, dans ils vont dire non comme ça, pasteur, comme ça un ancien. Je ne vais pas lui dire, mais je veux comme écouter sa parole qui prêche. Comme tu sais qu'il couche avec des, des femmes ici là. Tu es, tu es, mon ami, tu es sur le chemin de l'enfer, tu es, tu es un hypocrite, mon ami. Voilà, ce genre de chrétien, je ne peux pas marcher avec ce genre de chrétien, ce n'est pas possible. Tu es, es dans le mélange, c'est-à-dire que si moi je fais n'importe quoi, tu ne vas pas me dire, je te dis la vérité, je ne peux pas marcher avec ce, ce genre d'individu. Ce genre de chrétien hypocrite, mes amis. Et ils vont chanter pour le Seigneur, prêcher pour le Seigneur, ils vont faire des missions, tout ça, et ça prend partie avec le péché. Voilà, voilà, cette chrétienté malade. Ah oh oui, des chrétiens qui prennent position pour le péché, mes amis, et non pour Jésus. C'est impossible de marcher avec vous, c'est impossible, impossible, mes amis. Tu vas me dire que, tu vois le péché, tu dis rien, je ne vais pas marcher avec toi, C'est pas possible. Je vais couper les ponts, je vous dirai, il faut l'amour, mon ami, quand quelqu'un... Je ne peux pas collaborer avec le péché. Ça, c'est impensable parce qu'on est chrétien. Alléluia. Parce qu'on est chrétien. Tu vois C'est grave, frère et sœurs. Je vous dis. Je vous dis. Frère, c'est grave. C'est grave, mes amis. Je vous dis la vérité. Tu vois On n'est pas sous la loi de Moïse. Nous sommes. Sous la grâce, et la grâce c'est quoi C'est Yeshua le maître, mes amis C'est Yeshua le, le rédempteur C'est Yeshua qui pardonne Voilà, c'est pas un homme qui pardonne tes péchés C'est Yeshua Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans le péché comme pas possible L'homme ne voit pas, mais en fait ils ont pris pour l'homme ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pris l'homme pour Dieu Donc ils se sanctifient pour les hommes, non pour le Seigneur Je vous dis la vérité, voilà pourquoi il y a tellement de dégâts de, de péchés comme pas possible Donc, parmi les chrétiens parce qu'ils n'ont pas la crainte du Seigneur Ils ont la crainte des hommes Et quand la crainte des hommes Ils ont le péché qui est pratiqué C'est obligé Je vous dis la vérité Scandale sur scandale Péché sur péché Voilà la chrétienté Je, je, je vous dis Je suis écœuré de cette, Écœuré mes amis Je vous dis Écœuré de cette, de, de cette chrétienté Qui est malade Je vous dis la vérité frères et sœurs Malade Voyez Oh mes amis des chrétiens qui sont menteurs, comme pas possible. Ça ment, ça cache les choses, ça change les choses, ça, ça, ça, ça, ça couche avec des femmes, ça, ça, ça vole, ça vole l'argent des gens. Voilà notre chrétienté, mes amis, qui est malade. Je vous dis la vérité, beaucoup ne font pas l'œuvre pour le Seigneur. Ils font l'œuvre pour plaire aux uns aux autres. Ils font pas l'œuvre du Seigneur. Ils, sont Ils ne font pas l'œuvre du Seigneur. Ils font l'œuvre des hommes. Ils font la volonté des hommes. Et plus la volonté de Yeshua de Nazareth, mes amis. Voyez Oh, c'est terrible. Donc la seule question, on va lui envoyer l'argent. On va lui envoyer. On va lui envoyer tout ça parce que c'est quand même l'amour du Seigneur. On va la soutenir. Mais c'est quand quelqu'un te dit de quitter ton pays, de déménager, va là-bas, fais-ci. Ce sont les mêmes qui doivent te nourrir, tu vois. Payer ton loyer. Si tu es malade, mon ami, qui vont te payer des médicaments, toutes ces choses et la me dit oui euh, l'Afrique en, en gros il y a les signes de la famine tout ça il n'y a pas de problème mais l'Afrique ce n'est pas le pays approprié pour bien manger mes amis pourquoi parce qu'on voit que c'est un pays c'est un continent qui est très difficile au niveau nourriture et voilà au Seigneur si des chrétiens veulent aider d'autres pays ça ce n'est pas un problème par rapport à ça c'est le fait que des chrétiens incitent d'autres chrétiens à déménager et aller habiter dans tel ou tel, tel pays, dans, dans tel continent, je ne sais pas quoi, patati, patata, et c'est l'engrenage, c'est ça qui, qui ce n'est pas du Seigneur, ça, je suis désolé. Donc, des Guadeloupéens vont habiter dans l'Afrique, des Africains vont habiter dans, dans, dans, dans tel pays, mes amis, mais c'est où Jésus a demandé d'aller habiter tous ensemble au même, au même endroit. Où Jésus, m'a dit nous faire ces habiter là, ça, ça c'est des idolâtres. Idolâtrie, mes amis. Ma bibla. à parola Dieu. Vous allez me dire, ah, qu'est-ce qu'il raconte Frère, je, je suis désolé, c'est pas biblique, ça, mes amis. vous comprenez Le Seigneur doit parler à chacun de son peuple, à chacun de ses enfants, pour les envoyer là où il veut faire son œuvre avec eux. Tu comprends Alléluia Tu comprends moi, si le Seigneur me demande de en Chine, je ne sais pas, je vais y aller. Mais pour l'instant, il me demande de m'occuper de là d'où je viens. Mon île, mon continent, enfin, me, pas mon continent, mais voilà, le, mes, mes compatriotes, les îles, tout ça. Voilà, et ensuite, ça ira là où ça ira, mais pour l'instant, on se contente de ce qu'il nous donne. Vous comprenez C'est ça le message de l'Évangile, c'est ça la parole de Yeshua. Yeshua, comme je l'ai prêché dans le message précédemment, Yeshua est parti... Euh, venu en Israël Il a d'abord euh, Comment dire Centré euh, le travail sur Israël Tu vois Et ensuite il est parti dans les nations Mais notre maître a commencé par Son peuple, son peuple. Vous comprenez Mais il y a des chrétiens qui n'ont même pas essayé de sauver leur peuple Même pas essayé de, de prêcher l'évangile pour leur peuple Ils veulent aller sauver des peuples Qui ne connaissent même pas mes amis Vous comprenez Vous, vous comprenez frères et sœurs des gens quittent l'Afrique parce qu'ils meurent de faim pour venir en France, et meurent noyés. Et des chrétiens veulent l'habiter, engrener d'autres chrétiens à l'habiter. Mes amis, mais, mais c'est quoi cet évangile, mes amis, là C'est quoi cette parole Pour au point, la sœur commence à appeler, oh, c'est compliqué, il faut donner à manger, il faut envoyer l'argent. Mes amis, mais si je suis perdu, moi, en, si nous, on est perdu en Europe, mes amis, pourquoi demander, je ne dis pas qu'elle dit ça la sœur, mais c'est une, une image, je, je, je, voilà, c'est parce que j'ai dit qu'elle a dit, elle n'a pas dit ça, vous comprenez C'est comme si à Canaan, des, euh, les frères et sœurs, de l'église, voilà, pas l'église, mais Israël est à Canaan, et Israël commence à appeler euh, Égypte envoyez-moi des, des, des, des, des, des poulets, envoyez-nous des, des, des, des, des, des, des oiseaux piges, des pigeons voyageurs pour envoyer, euh, pas, moi, des, des je sais pas moi, des doigts. je ne sais pas, envoyez-nous du lait, il n'y a, a pas de lait ici en fait, il y a, mon ami, mais c'est que ce n'est pas du Seigneur dans ces cas-là. Vous voyez Donc ce n'était pas du Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur donne de faire quelque chose, de faire un travail, de faire une œuvre, il y a les fruits qui vont avec mes amis. Vous comprenez Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, en fait, que le Seigneur dit de faire, il doit y avoir les fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On reconnaît une œuvre du Seigneur par les fruits. C'est ça le signe. Ce pas les belles paroles. Ce pas la, la, la beauté. Il ne faut pas être séduit, mes amis. Il faut qu'on fasse attention. C'est par les fruits que nous reconnaissons une œuvre du Seigneur. Un travail du Seigneur. Un plan que le Seigneur peut donner pour ta, ta vie. C'est les fruits qui vont nous faire reconnaître que c'est du Seigneur, mes amis. Alléluia. Vous comprenez Qui a été persécuté en France ici Qui a été brûlé ici voyez La persécution vient quand le travail est fait. L'église cognitive a été persécutée quand elle a commencé à faire le travail du Seigneur. Comment toi, chrétien, qui a peur d'évangéliser, qui a peur de travailler, tu n'as même pas été travaillé dans le jour du Seigneur. Tu parles de persécution, mais on se moque de qui, mes amis, là Vous comprenez Combien ont été frappé ici pour l'évangile Combien ont été critiqués pour l'évangile ici Combien ont été crachés dessus pour l'évangile Combien ont reçu des coups, des coups de poing pour les personnes Très peu il y en a, hein? je ne dis pas que c'est pas il y en a. Mais qui Vous voyez La lâcheté mes amis, la peur mes amis, moins de bobos, moins de vent la peur. Oh, faut pas mes amis, c'est qui? qui a parlé, l'esprit ou c'est l'homme qui a parlé mes amis Vous comprenez Parce que dans la parole du Seigneur, on n'a pas vu un tel mouvement ou de chrétiens euh, veulent aller conquérir tous ensemble, à, euh, voilà, quelque part habiter, je ne dirais même pas conquérir, je dirais plutôt vivre. Et ce n'est même pas pour prêcher la parole, mais c'est pour échapper à... Vous êtes, vous êtes, des, vous êtes des lâches. Je vous dire la vérité. Chrétien, lâche aujourd'hui, mes amis. Vous me direz, qu'est-ce qu'il raconte Il qui est orgueilleux. Mes amis, dites tout ce que vous voulez. Ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas ce que je vois que la Bible dit. Je n'ai pas vu l'église tous ensemble à l'habiter quelque part. Je n'ai pas vu ça dans la parole, mes amis. Nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation. On aurait dit que beaucoup de chrétiens commencent à préparer la grande tribulation. Comme s'ils allaient rater l'enlèvement, mes amis. Vous voyez? Ça, c'est grave, ça, mes amis. Vous voyez? Un chrétien ne doit pas commencer à préparer la grande tribulation. Le Seigneur nous appelle à rentrer au ciel, à nous réfugier au ciel. J'ai dit à la sœur, hein? La, la, le refuge là, c'est le En gros, on doit se préparer. C'est le ciel. Quel pays aller se réfugier C'est écrit, écrit où ça correspond un une demande d'aller se réfugier quelque part pour fuir, mes amis Vous me direz oui, il faut fuir des villes. Si on vous persécute dans une ville, Aller dans une autre ville, etc., etc. Mes amis. Mais qui a été persécuté ici, mes amis Qui a été persécuté Et en plus, on parle beaucoup d'Israël par rapport à la grande tribulation. Quand les femmes sont enceintes, vaut mieux. Il y a une parole que le dit là. Fuis dans les montagnes, fuis ceci. Là, c'est pendant la grande tribulation. Oh, mes amis. Oh. Voyez Voyez, frères et sœurs Et quand, la même, et quand même la persécution vient, c'est l'esprit qui va nous conduit à aller dans telle ville. Ah, c'est lui. Ce n'est pas moi qui va me lever, Il va vous dire Oh, la parole dit, bon, allons tous ici. Non. Là, je deviens votre Dieu, votre Elohim. Ils ne sont pas sous Moïse. Donc même si il y a la persécution, chaque chrétien doit que le Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire mes amis Parce que mourir est un gain, c'est écrit dans la parole Aujourd'hui beaucoup ont peur de mourir pour le Seigneur, beaucoup prêchent mais beaucoup ont peur, des peureux Le Seigneur dit parle pour moi dehors, ah oh non c'est que vous êtes des peureux, beaucoup de chrétiens sont des lâches Ils vont changer la parole mes amis pour qu'ils ne soient pas persécutés, ils vont changer la parole du Seigneur mes amis Changer l'évangile pour être accepté, Non, pour euh, ils vont dire sagesse, il faut la sagesse, non, c'est la peur ah oui je vous dis la vérité ah oui mes amis on s'est converti les païens n'étaient pas là donc si les païens sont là aujourd'hui ben, en fait tu t'es converti avant ils n'étaient pas là on s'est converti c'était nous et Yeshua donc en fait il faut garder la parole de Yeshua partout peu importe ce qui peut arriver peu importe les combats peu importe les persécutions il faut garder la parole de Jésus vous comprenez argent par argent, c'est l'évangile qui prime mes amis. Guerre ou pas guerre, c'est l'évangile qui prime mes amis. Vous voyez Waouh Regardez, même, même, le monde, même le monde nous enseigne. On a vu, je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein, c'est pas ce que je dis qu'il faut faire, hein. mais regardez la guerre qu'il y a en Ukraine. Combien d'Ukrainiens ont entendu la guerre dans leur pays Ils sont rentrés pour aller combattre aussi. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit, même pas l'assurance du salut. Ils sont rentrés pour aller faire la guerre en Ukraine. Pour sauver, sauver, défendre leur pays, mes amis. Vous voyez un peu? Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup parlent de persécution, persécution. Mais va en Chine. Va voir c'est quoi la persécution. Va en Inde. Va voir ce quoi la persécution. La persécution, c'est pas oui, euh, mon bâtiment a été fermé. C'est pas ça la persécution, mes amis. C'est pas ça une persécution. Parce que si le bâtiment ferme, c'est que le Seigneur veut qu'on soit dehors. Voilà le message. Vous voyez? Regardez nous autres. C'est de temps à temps qu'on fait des programmes. Je suis, frère, on est libre en, en, dans le Seigneur. On pourrait faire des programmes matin, midi et soir. Pourtant, il y a des sous sur le compte de, de la, de la de VD. Il y a des sous. Il y a de, de l'argent que les gens envoient pour l'œuvre. on attend que le Seigneur donne des, des, des, des missions claires à faire. Et cet argent sera utilisé pour euh, la mission en question. Vous voyez, frère et sœur On se dit, pas. Oh, comme il y a des baptêmes, il y a des conversions. On va aller, on va continuer. Frère, on va continuer seulement quand il dit de faire. Vous comprenez, frère et sœur parce que c'est pas Je vous dis c'est pas glorieux il y a, En fait c'est aller à, à l'échec De faire une œuvre Et que le ciel n'a pas dit de le faire frère. Il y aura quel fruit, il y aura quelle récolte Il n'y aura aucune récolte si nous faisons les choses Par nos propres pensées, nos propres ambitions Il n'y aura pas de fruit Alléluia Waouh Vous voyez Vous voyez frère et soeur voyez Et aujourd'hui, on a vu à l'époque de Moïse, Corée tout ça, ces, ces hommes se sont rebellés, voilà, parce que beaucoup diront, oh, faut pas dire, faut pas, si un ancien fait n'importe quoi, faut pas dire parce qu'on risque de se rebeller ou quoi, mon ami, ça, ça, Ce c'est pas ce que la parole dit, à l'époque de Moïse, Moïse était comme Elohim, c'est-à-dire que, que le Seigneur l'avait établi pour être devant le peuple, c'était comme ça à l'époque, c'était comme ça sous la loi de Moïse, il fallait suivre Moïse, vous comprenez C'était le libérateur, il fallait suivre Moïse Aujourd'hui c'est le libérateur, c'est Yeshua Donc il faut suivre Yeshua Et Corée tous ça, ils ont commencé à, à se lever contre Moïse tout ça Alors que frères, ils allaient à l'encontre de ce que le Seigneur avait établi Vous comprenez Ils n'avaient pas raison Vous comprenez frères et sœurs, c'est terrible ça mes amis Vous voyez Et ils ont agi de la manière dont ils ont agi et ils ont été frappés, ils ont, ils ont été frappés Vous voyez frères et sœurs Vous voyez Mais sous la grâce, sous l'église on voit par là que dans Galates Galate 2, verset 11, on a vu que Paul a repris Pierre qui était apôtre avant lui. Tu vois, converti avant lui. Vous voyez Et il n'a pas dit, ah Paul, bah, je vais te frapper. Si je reprends Pierre, je vais te frapper. Oh, c'est un ancien. Oh, faut pas, faut pas, faut pas. Patati, comme un jour j'avais dit à un frère, oui, euh, tu as entendu plein de choses et tout, et, et, etc. Des choses, des par rapport à moi, tu entendu des choses. Est-ce que tu as vérifié avec moi est-ce que tu as vérifié, tu nous as mis tous les deux ici pour vérifier euh, la, la, la, la, euh, les choses véritablement Il me dit, oh non, tu sais que les anciens, il euh, ne faut pas faire ça comme ça, les anciens, pas des frères. J'ai dit, mais c'est parce pas que j'ai la parole, mon ami, là. C'est parce pas que j'ai la parole. Donc, on voit que le, beaucoup de chrétiens font des choses, ils savent que ce n'est pas la parole, mais ils le font quand même. Vous êtes des hypocrites. Vous n'êtes pas esclaves de Jésus. Lapidez-moi, je le dis, je, je, je vous vois en face, je vais vous le dire en face aussi, ça. Ah, vous me connaissez un tout petit peu. Je le dirai en face. Vous êtes des hypocrites, des chrétiens lâches. Qui ne disent pas les choses clairement. Mais derrière, ils vont dire autre chose derrière, mes amis. Voilà comment beaucoup de chrétiens tuent des dirigeants. Parce que devant, ils ne disent pas. Mais derrière, ils vont dire, ah mais oui, en fait, tu sais. Et devant lui, ils ne vont pas dire les choses. Voyez? Voilà comment beaucoup, mes amis, sont des hypocrites et des lâches. Ils ne sont pas propres au royaume du Seigneur, mes amis. Je vous dis la vérité. C'est terrible, ça, frère et soeur. C'est grave. Et derrière, ils vont dire, oui, en fait, mais en fait, en fait, en fait, en fait. en fait. Va dire devant, mes amis. Voyez Galate 2, 11. Mais lorsque Pétros vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était... Il, parce qu'il était... Attends, attends, attends, attends, attends. Je vais prendre la version semeur. Je vais prendre la version Semeur. Galate 2, verset 11, Bible semeur. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche Je me suis opposé ouvertement à lui Car il avait tort Vous voyez ce que la parole dit? Donc Paul s'est converti Après Pierre, après tous, tous, tous les apôtres Mais quand Paul a vu que ce n'était pas biblique Ce n'était pas en accord avec la parole Il s'est opposé ouvertement On n'a pas dit en cachette On n'a pas dit devant les autres chrétiens Ouvertement mes amis à lui, car il, a, il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait pas au repas commun avec les frères non juifs. Écoutez ça, frère, c'est grave ça. Mais après leur venue, il s'est esquivé. En gros, il jouait un rôle en fait devant le, devant les non juifs. Il jouait un rôle devant les chrétiens, devant les, devant les juifs, un autre rôle. Il n'était pas stable. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans le même cas que, que que voilà, ils sont dans le même cas que Pierre. Dans ce même cas-là, voyez, devant toi, ils font autre chose, derrière toi, ils font autre chose, des chrétiens qui ne sont pas propres au royaume, je vous dis. Et quand le Seigneur vous voit, voit ces genres de chrétiens, le Seigneur dit, je ne veux pas l'utiliser, elle, c'est une hypocrite, elle va me rogner. Et beaucoup de chrétiens que je connais même sont dans cet état, mes amis, d'hypocrisie. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi je ne peux pas travailler avec ce genre de chrétiens, Je ne pourrais pas collaborer avec ce genre de chrétiens, Ce n'est pas possible. Et quand tu vas commencer à dire la vérité, à parler ouvertement, on va te traiter de tous les noms, mon ami, de rebelles, d'orgueilleux, de patati, de patata. Voilà notre chrétienté, mes amis. Parce qu'on ben, ne veut pas la vérité. On ne veut pas prendre position pour la lumière. On veut pas prendre position pour Jésus. Ils vont commencer à, à, à prendre position pour l'homme. Ils en connaissent voilà, voilà notre chrétienté, mes amis. Malade. Voyez Et on se croit mieux que d'autres chrétiens qui sont ici et là, Frère, Je vous dis, le jugement commence par la maison du Seigneur. Voyez On est les premiers à vouloir dire, là, les pentes oh patata, oh patata. Mes amis, je vous dis, mais au-dedans de nous, là, au-dedans de nous. C'est comment au-dedans de nous, chrétiens C'est comment C'est comment on est les premiers à vouloir critiquer les, les autres. Mes amis, c'est comment nous, mes amis? Même pire que des chrétiens qu'on même pas reçu certaines choses qu'on peut recevoir, mes amis. Pire! Voilà pourquoi il faut beaucoup l'humilité. L'humilité, mes amis. Ah oui! La connaissance enfle, mes amis. La connaissance, ça te enfle. Ça enfle les chrétiens. Et la plupart, des adultères, Ça couche avec les femmes, ça couche avec les hommes. Voilà l'état des chrétiens, mes amis. Le péché! Et on peut réciter la Bible matin, midi et soir. On récite la Bible, on la récite. La Bible dit, nanana, patati, patata. Frère, il je connais même pas tout la Bible par cœur, moi. Moi, moi qui vous parle. Mais ne va pas, va pas me mélanger avec le péché. Ça, ça, ça là, c'est ce. Je sais que le Seigneur est saint. Vous serez saint parce que je suis saint. Voilà le message de l'évangile. C'est pas qu'on le, le diable. Le, le, diable connaît la, le diable, il connaît la Bible mieux que nous tous. Par cœur Est-ce que le, le diable est sauvé Non donc, ce n'est pas la parole qu'il faut connaître par cœur, qui, va, qui fait de nous euh, qu'on est sauvés. Hein. C'est la vie marcher par l'Esprit. Mettre en pratique la parole de Jésus, les amis. Alléluia. Waouh. C'est ça que dit la parole. Oh, c'est magnifique. Voyez Et on voit par là que, Galate 2, 11, Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. Aujourd'hui, va, va dire à quelqu'un qui t'a tort. Va dire ça à un dirigeant. T'as tort, la Bible dit ça. Mes amis, très peu sont capables. Très peu sont capables de faire ça. Très peu. Très peu. Parce qu'ils ont peur de l'homme. Ils n'ont pas la crainte de Yeshua. Ils n'ont plus la crainte des hommes que de Yeshua. Mais quand tu as la crainte de Yeshua, mes amis, tu vas parler. Tu vas dire, même si c'est un dirigeant qui est converti avant toi, ça, par contre, là, tu as menti, là, là Tu vas le dire Là, tu as mal agi, là, as, là as, tu vas le dire. Dans l'amour, mais tu vas le dire. Mais si tu n'es pas capable de le dire, et que lui-même n'en sort pas même, mais tu, tu, es complice, tu es complice au péché, tu es complice. Je vous dis la vérité, tu es complice. Oh, mes amis, je vous dis la vérité. Ce n'est pas ça le chrétien. On est tous ensemble, aller, mais C'est pas ça cette chrétienté là. C'est pas ça. C'est pas ça. Le péché, on est ensemble, tout ça. On ne dit pas la vérité, on est ensemble. Mais a... c'est pas ça là. Non, je, ce n'est c'est pas ce que je dis dans la Bible. C'est pas cette chrétienté là que je vois dans la parole, mes amis. Je vois une chrétienté où il y avait de l'ordre. Quand il y avait le mensonge, l'esprit avait frappé Ananias et Saphira. Aujourd'hui, les chrétiens veulent le mensonge des uns des autres. Ils vont continuer à collaborer avec eux. Collaborer ensemble, lui on va collaborer Pourtant il voit qu'il y a le péché, toutes ces choses L'adultère Mais ils vont dire, ah mais non mais en fait Parce que je l'aime bien en fait Je l'aime bien Tu iras en enfer mon ami comme ça là, continue En enfer que tu vas aller Je vous dis la vérité Il y a des chrétiens, ils savent des, des Ils savent la vérité hein. Mais ils vont collaborer avec des chrétiens, tout ça, voilà. Vous êtes des hypocrites. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, mes amis. Il faut savoir parler selon la vérité, selon la parole du Seigneur. Alléluia. Waouh, waouh, waouh, waouh, wow, wow, wow, mes amis. Là, je me suis même, même, même, je me suis mis même mis même debout là. Donc, tu ne verras pas. Aujourd'hui, c'est audio. On se, conduise, on se laisse conduire, audio, vidéo. On se laisse conduire, mes amis. Waouh! Alléluia! Alléluia, alléluia, mes amis. C'est terrible ça. Vous Voyez? Et on continue, on continue ça, on continue ça, mes amis. Il dit, il dit, je me suis opposé ouvertement à lui, pas pour le combattre charnellement, c'était par rapport à la parole. Parce que si Pierre agissait encore comme ça, ça allait semer. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir que ça, que ça fait ça. Car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui. Les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leur véritable conviction. C'est-à-dire en fait ils ont suivi ce que Pierre faisait. Voyez un peu les dégâts, mes amis. C'est-à-dire que suivent aveuglément les choses comme ça, ben, tu deviens hypocrite, tu deviens tu sors de l'Évangile, tu commences à te mélanger, voyez. Parce que c'était Pierre, enfin, ils suivre Pierre, ils suivaient Pierre, ils commençaient aussi à eux faire comme Pierre. Vous comprenez? C'est terrible, mes amis, ça. Voyez. Comme lui, voyez, on voit, on dit comme lui les autres chrétiens d'origine juive se sont mis, eux aussi, à cacher leur véritable conviction. Donc quand on est au devant, frères et sœurs, si on commence à faire des choses qui sont hors de la parole, eh bien, vous allez je les vous allez nous suivre, je vous dis la vérité. Vous allez nous suivre parce que vous allez dire, ah, mais comme ils sont devant, le Seigneur est là, est, tout est bon, tout est bon. Alors qu'en vérité, ben, tout n'est pas bon. <rire> tout n'est pas bon tu vois verset 13 comme lui les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leur véritable conviction au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation ça en fait ça prend tout le monde Vous voyez? ça prend tout le monde un fait un qui est au devant Fais n'importe quoi, agis euh, hors de la parole. Si nous-mêmes, on fait n'importe quoi, eh ben tout le monde va suivre. Même si tu es ferme, tout ça, tu vas agir autrement, mes amis. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi je vous dis dans... C est, c est, c est... En fait, la marche chrétienne, la vie avec le Seigneur, c'est quelque chose de terrible. Pourquoi Parce qu'on peut vite dévier. On peut vite prendre un autre chemin. On peut vite s'écarter. Vite prendre pour appui la chair, appui les hommes. Je vous dis la vérité. Et perdre la, la, la, la vue sur le Seigneur je vous dis la vérité tu vois au point que Banabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation imaginez-vous le risque que Paul a pris de se lever contre Pierre, dire à Pierre là tu vois c'est terrible frère et soeur il faut de l'audace il faut, il faut être mort en Yeshua, choix mes amis, pour, pour, pour faire telle chose mes amis une telle chose tu vois mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, on n'a pas dit oui, il a pris à part, tu sais, non, non, non, devant tout le monde, devant tous les frères, c'est écrit, hein, tous les frères, toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne, et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme des... Juifs. Oh c'est chaud mes amis ça. Oh c'est terrible cette affaire. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne, tu vois, à vivre comme des quoi? Comme des des juifs. Oh mes amis c'est terrible ça. Oh là là là là là là mes amis mes amis mes amis mes amis mes amis. Waouh waouh waouh waouh waouh waouh waouh. Wa. Voyez ça un peu. Vous voyez ça un peu frère et soeur là Mes amis C'est pour ça qu'il faut lire la parole hein. Il faut lire la parole Sinon tu vas te faire Mon ami, tu vas te faire détruire, manipuler Tu vois Nous sommes juifs Verset 15 Galate 2, 15 Nous juifs de nature Et non pas pécheurs D'entre les nations Sachant que l'être humain n'est pas justifié En vertu des œuvres de la Torah Mais par le moyen de la foi en Yeshua Tu vois nous aussi, nous avons cru en Yeshua Mashiach afin que nous soyons justifiés par la foi Mashiach et non par les œuvres de la Torah. Parce qu'aucune chair ne sera justifiée par les œuvres. Frère, est la, on est sauvé par la grâce. Tu n'es pas sauvé par les œuvres. Faire des choses, tout ça, faire des choses. Oh, il y en a qui font des choses, des actions, tout ça. Mais le péché est attaché à vous. Allez, vous, allez en, vous irez en enfer. Le Seigneur va sauver quelqu'un qui n'a qui, qui, qui, qui construit aucun orphelinat. Qui n'a qui, qui qui, qui donné peut-être d'argent à personne. Il va sauver quelqu'un qui a marché sur sa parole, sur son esprit, mais qui a zéro. Euh, comment dire Qui a fait. Qui a, comment dire Qui n'a fait zéro travail, peut-être visible, mais qui a gardé la parole du Seigneur, mes amis. Vous voyez Aujourd'hui, les chrétiens veulent faire l'œuvre du Seigneur et ils sont attachés au péché. Mais vous irez en enfer. On n'est pas sauvés par les œuvres, mes amis, mais par la foi. Et cette foi qu'on a en Yeshua. Va nous faire manifester les œuvres qui vont avec, à savoir l'amour du Seigneur, le pardon, l'humilité, la sainteté, la vérité. Tu peux faire tous les œuvres que tu veux, donne tout l'argent que tu veux, mes amis, pour faire des choses, va, tout ton argent. Mon ami, si tu donnes tout ça à la vie dans le péché, tu iras en enfer, mes amis. Tu iras en enfer. Or, si en cherchant, tu vois, or, si en cherchant, à être justifié par, par, par le Machia, le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aussi trouvés pécheurs. Alors, Machia est-il serviteur du péché Que cela n'arrive jamais, car si je rebâtis les choses que j'ai renversées, je montre que je suis, suis moi-même un transgresseur Tu vois Car c'est par le moyen de la Torah que je suis mort à la Torah afin de vivre pour Elohim. Et je suis crucifié avec Machia. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est voilà, le Seigneur qui vit, voilà, voilà vous avez compris. C'est le Machia qui vit en nous. Tu vois? Un, on voit par là que dans Galates 2, verset à partir du verset 11, Paul a repris Pierre, voilà, qui, euh, comment dire, qui, euh, qui, voilà, qui, qui voilà, voilà, qui, voilà, qui était hypocrite en fait. Voilà, il commençait à faire euh, les choses de manière mélangée, hypocrite, etc. Et Paul... C'est opposé à lui devant tous les frères Tu vois Aujourd'hui très peu de chrétiens Aujourd'hui se disent aux, aux, Comment dire aux chrétiens Ça c'est mal Même dire à un dirigeant Ça par contre c'est pas biblique pas... Aujourd'hui très peu font ces choses mes amis Très peu Très peu vont suivre aveuglement Tout ce qui est dit, tout ce qui est fait Et ils ne vont pas servir le Seigneur Ils ne sont pas propres au royaume de Jésus mes amis Je vous dis la vérité Voyez Tu vois Parce que nous sommes sous la grâce. Nous devons marcher par l'esprit. Combien de choses que le Seigneur m'a demandé de faire avant Que d'autres anciens n'étaient pas pour, pas pour. Oh, il ne faut pas faire ci, oh, patata. J'ai même été assis, on m'a fait asseoir, tout ça. Oh, on a dit il y a des songes, oh, patati. Plein de choses, plein de... Oh frère, on m'a sorti tous les épithètes sur moi. Tous les épithètes. Tous les épithètes. Frère, je suis resté sur la parole. Je suis resté fixé sur ce que Jésus m'a demandé. Et j'aurais écouté tous ces personnes, tous ces chrétiens, mais pour la plupart qui étaient, il y en a des peureux, des lâches. Je vous dis la vérité, il n'y aura pas eu aujourd'hui de VDN. Je vous dis la vérité. Il n'y aura pas eu aujourd'hui de tous ces baptêmes, ces conversions, ces hommes qui sont touchés, délivrés par le Seigneur, qu on, alors qu'on n'est même pas là. On a simplement prêché la parole. Le Messie, la parole les a délivrés. Vous voyez, frères et sœurs, tu vois donc, tout ça serait tombé à l'eau si j'aurais pris pour appui la chair. J'ai pris un risque terrible, mes amis. Un risque où, eh ben, de perdre beaucoup de chrétiens. Je vous dis la vérité, j'ai perdu beaucoup de chrétiens. Pour suivre qui La parole du Seigneur, mes amis. Beaucoup de chrétiens, j'ai perdu beaucoup. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le crier, l'évangélisation. Oh, pas comme si j'ai fait comme l'esprit m'a dit. Vous voyez pas aujourd'hui le travail qui se fait, mes amis, frères et sœurs Même toi qui entends ce message aujourd'hui, tu, tu, tu, tu prêches la parole du Seigneur. Pourquoi Parce que ben, tu as été encouragé aussi à te lever. Tu as vu peut-être le, le, le courage peut que le Seigneur nous a, a donné à certains d'entre nous de se lever. Et beaucoup se lèvent et font l'œuvre du Seigneur parce que tu n'es pas appelé à être assis tous les dimanches dans une église, frères et sœurs. Non Je vous dis la vérité, tu n'es pas handicapé. Vous voyez Il y a un temps pour. En fait, je vous dis, on doit revenir à l'église primitive, on doit revenir à, à l'état d'esprit de, de nos frères et sœurs de l'église primitive de nous armer de souffrir pour le Seigneur beaucoup ne veulent pas souffrir pour l'évangile souffrir pour la parole de Yeshua voyez il faut la rencontre avec Jésus mes amis parce que quand tu rencontres Jésus, frère tu es prêt à tout pour le Seigneur Regardez les apôtres, ils étaient prêts, à, ils étaient le même joyeux qu'on les tue pour le Seigneur, mes amis Je vous dis la vérité C'est une puissance, mes amis, ça C'est une puissance de, de comment dire, d'être de, de, de persécuté pour Yeshua, frères et sœurs Alléluia Donc voilà pourquoi nous devons vivre la parole Et dire au Seigneur, Seigneur, tu attends quoi de moi J'ai beaucoup écouté les hommes Mais Seigneur, toi, tu dis quoi Tu comprends, frères et sœurs Alléluia Tu vois Nous ne sommes pas sous Moïse ou même dans l'œuvre que tu fais, il faut écouter tout ce qu'on te dit qu'il faut faire comme si, comme ça, fais comme si. On doit nous prêcher la parole. Mais par rapport à l'œuvre du Seigneur, on peut donner des conseils, pas de problème. Mais on ne peut pas t'imposer à faire l'œuvre de telle ou telle manière. Ce n'est pas biblique. Sinon, tu deviens une copie, une photocopie. Tu deviens quelqu'un qui est semblable à mon ami. On doit faire l'œuvre du Seigneur comme l'Esprit nous demande. Pierre n'a pas fait l'œuvre pareil que Paul. Paul n'a pas fait l'œuvre pareil que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas fait l'œuvre pareil que je ne sais pas. Tous ont fait comme l'esprit les a conduits. Tu vois? Toi frère et soeur. Alléluia. Beaucoup pensent que l'œuvre c'est de bâtiment, l'œuvre c'est de, de prêcher sur internet, de faire des vidéos, de faire. Euh, de, de... Non, l'œuvre c'est pas ça l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur c'est nous déjà, premièrement. C'est de vivre sa parole et d'aller là où il veut qu'on aille. Voilà. Voilà. Parce que la, la parole nous dit que le Seigneur n'avait pas d'endroit où poser sa tête, etc. Voilà, il était, il était comme un... Et voilà, il n'y avait pas d'endroit pour poser sa tête. Voilà. Aujourd'hui, nous, on veut avoir un lieu où poser sa tête. Un lieu voilà, qui est marqué de... de voilà, ça, c'est notre lieu. Mes amis, on peut prier partout. Hein? Tu vois On peut prier partout. Tu vois, frère et soeur Alléluia. Oh, mes amis, mes amis, mes amis. Tu vois Donc, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens... Souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont suivi. Et je, ça, c'est un cas que je connais. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de cas comme ça, mes amis. Vous voyez Il faut faire les choses selon l'Esprit du Seigneur, pas selon les hommes. Même si on est utilisé, même si le Seigneur. On fait les choses par pour Jésus, mes amis. Pas pour faire plaisir à un homme. Pas pour me faire plaisir, mais pour faire plaisir à Jésus. Alléluia Waouh Alléluia C'est magnifique Donc, l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas dans le bâtiment. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas dans une église. C'est parce que tu es, es dirigeant d'une église que tu as réussi à faire une œuvre. Ce n'est pas ça l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas ça. Hein. C'est de sauver les âmes et que les âmes grandissent et que les âmes partent aussi travailler et que ça se multiplie. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Tu as formé combien d'âmes Combien d'âmes sont partis faire le travail Combien d'âmes aujourd'hui prêchent la parole et les âmes sont libérées Combien Aujourd'hui, les âmes sont esclaves ici et là, les, mes amis, tu sais, c'est terrible, mes amis, ça. Vous voyez On peut se côtoyer entre en, frères et frères, mais ça, il n'y a pas de problème, mais chacun doit travailler dans ce que le Seigneur lui demande. Tu es prophète, travaille dans tout ce qu'il te demande. Tu es évangéliste, travaille dans ce qu'il te demande. Tu es docteur, bosse dans ce qu'il te demande, tout en, est, en restant selon la parole du Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens, ils aiment le système de ce monde, le système religieux. Le système, mon ami, le Seigneur n'est pas dans les systèmes religieux, je vous dis la vérité. Le Seigneur, c'est le vent. Il n'est pas dans les systèmes, tout ça, mes amis. Non, non, non, non, non. C'est le vent, mes amis. On doit vivre selon la parole, le fonctionnement selon la parole de Jésus-Christ, mes amis. Combien vont entendre ce message Ils vont dire, ah, mais c'est la vérité. Mais ben après, ils vont dire, ah, mais en fait, voilà, euh, ouais, sais, euh, je préfère rester dans mon église, euh, rester assis tranquillement. Euh, voilà, avec mon, mon pasteur, parce que mon pasteur, mon pasteur, t'es un idolâtre, c'est tout, mon ami, t'es un idolâtre. T'es amoureuse du pasteur, t'es amoureuse, voilà, amoureuse, voilà, t'es amoureuse, voilà, c'est voilà ce qui se passe, mes amis. Des conquêtes dans les églises, des conquêtes, des conquêtes et des conquêtes. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Vous voyez La chrétienté, c'est quoi C'est quoi être chrétien C'est suivre Jésus, annoncer sa parole et faire des nations des disciples. Enseignez-leur observer tous les commandements du Seigneur, mais ce n'est pas être fermé dans un bâtiment. Ce n'est pas ça. Et de la persécution, ce n'est pas parce qu'on a fermé les églises. Ce n'est pas ça la persécution. Ça c'est le Seigneur, Seigneur. Seigneur lui-même qui a fermé ça pour nous faire comprendre que on a trop été pendant des années fermés. C'est le temps d'aller dans les rues. C'est le temps de se retrouver dans la vraie marche avec le Seigneur. Mais beaucoup pensent que ça a été fermé, c'est la persécution. Maintenant il faut quitter la France, il faut quitter l'Europe pour aller dans tel pays, mon ami. C'est terrible ça. Beaucoup pensent que le diable, le diable est, est, est, est européen. Le diable est dans, dans tous les pays. Hein. Quitte l'Afrique, il va t'attendre en Afrique, il va t'attendre là-bas. Quitte l'Afrique, va en, en, en Chine, il va, il va t'attendre là-bas. Le diable est partout. Le combat est spirituel. voyez Spirituel. voyez Vous voyez, frère et soeur C'est terrible. Et si le Seigneur nous demande de quitter tel pays, tel... Il va nous parler. Il va, il va parler à nos cœurs, il va mettre dans nos cœurs tel sentiment, voilà ce qu'il faut faire. Et chacun va agir selon ce que le Seigneur va lui demander de faire. Chacun, et puis voilà. C'est ça la marche chrétienne. On a tous reçu des dons différents, on n'a pas reçu tous les mêmes dons quand même. Chacun a reçu des dons différents, des gras différents. Et le Seigneur a besoin de toute ton église pour le monde entier. Ce n'est pas pour un seul pays, mais un seul continent, mais ce n'est pas ça la parole. Donc le Seigneur devient africain, quoi, maintenant, en gros. Yeshua devient africain. Hein Et la Chine, il laisse la Chine tomber. Il laisse la France tomber, la, la Guadeloupe tomber, il s'en moque de la Belgique, il s'en moque des autres pays, l'Australie, lui, c'est l'Afrique qui veut sauver. Mais amis, c'est quel, quel évangile ça, mes amis C'est quel évangile ça Vous Voyez C'est quel évangile Vous Voyez, frère et soeur Tu vois Donc le Seigneur n'aime pas la Guadeloupe, il n'aime pas la Chine, il n'aime pas l'Australie, il n'aime pas la Colombie. Hein? Le, le Seigneur vit, veut sauver que l'Afrique alors que le Seigneur est venu dans Israël, mais n'est pas resté que sur Israël, il est parti sauver les nations sinon moi je ne serais pas là où je prêcher l'évangile s'il ne pas sauvé aujourd'hui je prêche l'évangile parce que les apôtres, les chrétiens, ils ont, ils ont bougé dans les nations et l'évangile m'est parvenu, l'évangile nous est parvenu, vous comprenez et il y a encore des hommes à sauver, donc si tous les chrétiens vont dans le même endroit Juste pour habiter ensemble, se faire du bien né, né, né. Mes amis, mais c'est quoi? C est, c est, je vous dis, on bâtit On bâtit carrément une maison de la prairie hein. Maison de la prairie euh, euh, Je ne sais pas moi Il y a tellement de trucs, c'est compliqué ça mes amis ça. Vous Voyez? On n'est pas dans la maison de la prairie Nous sommes dans le royaume des cieux Nous sommes le corps de Yeshua Mes amis Alléluia. Alléluia. Tu vois? C'est terrible ça frère et soeur où on a vu Pierre, a dit « Bon, j'habite à côté de Paul. Oh, » que j'ouvre ma fenêtre, je verrai Pierre devant moi. « Bonjour Pierre les !» les... les amis, c'est compliqué, c'est compliqué ça. C'est compliqué, mais ce n'est pas la parole. Donc, ma soeur qui est qui, partie, qui, qui, qui souffre aujourd'hui là, soit encouragée. Mais honnêtement, si tu es parti parce que as, tu m'as dit, elle a dit qu'elle a entendu les, les anciens parler, tout ça. Eh bien, demande maintenant à manger chez ceux qui t'ont demandé de partir, mes amis. C'est ça qu'il faut faire. Tu vois, c'est ce qu'ils vont faire. Voilà le message de l'évangile. Alléluia, à à frères et sœurs. En tout cas, euh, que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Et euh, faisons attention à, à ce que nous faisons parce que, frère, il peut y avoir des divorces, des divorces, des problèmes de famille, des querelles, des enfants qui ne comprennent plus rien. Frère, il faut faire les choses par l'esprit du Seigneur et non par un mouvement, par effet de groupe, effet massif. Voilà, Il fait pensée unique. Tout ça, il n'y a pas de pensée unique dans le corps, mais c'est Yeshua la tête pensante. C'est Yeshua qui pense et qui dit au corps. C'est ça le message, mes amis. C'est ça le message de l'Évangile. La tête pensante, c'est Yeshua. Le chef, la tête, c'est Yeshua. Tu vois? Tu vois, frère et sœurs? C'est ça le corps. Il y a différentes grâces et nous sommes tous un. Nous sommes capables les uns les autres de nous reprendre. Et si on n'est pas dans la parole, si on fait n'importe quoi Et voilà De, de s'écouter mutuellement C'est ça la parole du Seigneur, mes amis Tu vois Alléluia frères et sœurs, C'est magnifique Parce que le fait de quitter ton pays Pour suivre telle personne Telle personne ce -là, Mais tu mais es dans un système Tu es dans un tu, tu deviens En fait tu vas rester En fait tu es un anon attaché à vie en fait en vérité Voilà ce que tu es Voilà ce que tu deviens Un anon qui sera attaché à vie Tu vois A brouter la même merde à jamais aller rencontrer d'autres peuples, d'autres pays où le Seigneur veut t'envoyer vous voyez frère et soeur? non qui était détachée dans la parole c'est parce que le Seigneur en avait besoin, il était attaché avec le Maître il fallait qu'il soit détaché parce que le Maître voulait l'envoyer quelque part aujourd'hui beaucoup d'annonces sont attachés, c'est comme si les chrétiens dans les églises c'est des chrétiens qui sont attachés avec des chaînes même pas des, des fils, hein, des chaînes attachées à la chair du pasteur et ça, voilà l'image voilà, voilà que j'ai là. C'est une image comme ça que j'ai là maintenant. C'est une image que j'ai, je vois des, dans les églises, des, des ânes voilà, qui représentent des chrétiens, attachés à la chair, voilà, la chair c'est là où le pasteur prêche, voilà. Ils sont tous attachés dessus et ils ne bougent pas. Quand un ange vient pour le tirer, pour l'arracher, le, pour le, pour le, pour, pour, pour Qu'est-ce qu'il que fait le pasteur Le pasteur tient la chaîne. Non, il est à moi Non, il est à moi Donc en fait, il s'oppose à l'esprit du Seigneur. Il s'oppose à la volonté du Seigneur pour cet annon. C'est terrible, mes amis. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, c'est terrible, mes amis. Les annons ne nous appartiennent pas. Les âmes qu'on a pu former, les âmes qu'on a pu évangéliser, ne nous appartiennent pas, mes amis. Tu vois Parce que beaucoup de dirigeants, beaucoup de chrétiens, d'anciens, vont menacer des, des chrétiens qui ont été touchés par, par leur évangélisation par leur, voilà, par leur travail qu'ils ont pu faire ils vont les menacer leur disant si tu pars d'ici tu seras maudit mon ami c'est biblique qu'un chrétien, le Seigneur lui demande d'aller faire un travail qu'il lui demande proprement dit vous comprenez? comme Jean, on a vu Jean Yeshua passait, Jean a envoyé les disciples vers l'agneau et c'est pas un manque de principe ce n'est pas un manque de respect qu'un chrétien parte faire les œuvre que le ciel lui demande de faire, voyez Et voilà comment beaucoup de chrétiens sont attachés, on va leur parler de principes, de principes sur principes, ça, ça, être... ça c'est des coutumes ça, c'est des traditions pour la plupart du temps mes amis. Oui là, il y a des principes, mais les principes aujourd'hui, beaucoup prennent des principes pour fermer la bouche des chrétiens. Comme ce frère qui me disait, oui, il ne faut pas, faut pas dire, faut pas dire, il ne faut pas dire, faut pas dire, ça, ça, c'est un principe humain, ça, mes amis, si un ancien dans le péché, un chrétien pêche, il y a quelque chose qui est faux, il faut le dire, avec amour, hein, bien sûr, je ne veux pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais il faut être capable de dire, par contre, ça, et l'ancien question il doit se repentir, il doit avouer la chose, tu vois qu'il n'avoue pas, continue pas à vouloir dire, mais oui, mais toi, tu vas marcher plus parce que, en fait, comme mon ami, c'est terrible, ça, mes amis, une fois je parlais avec un frère, je disais, mais en fait c'est compliqué frère, c'est pas là, en fait Jésus frère, c'est le Seigneur, là, le sang, c'est le Seigneur qu'on doit adorer mes amis, rencontrons la vie, rencontrons la lumière, Jésus de Nazareth mes amis, Alléluia Yeshua Amashia, c'est lui qu'il faut adorer, c'est lui qu'il faut suivre, mes amis, c'est lui qu'il faut craindre par-dessus tout. Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta pensée, toutes tes forces. Voilà ce que nous devons faire, aimer le Seigneur, adorer le Seigneur de tout notre cœur, frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur veut. Nous sommes dans un temps où le Seigneur veut que tu l'adores, que tu l'adores de tout ton cœur, que tu t'exprimes. Tout l'amour que tu as pour lui, mes amis. Voilà ce qu'il veut. Il veut plus que ton pasteur prenne la première place dans ton cœur. Que ton pasteur puisse, que tu puisses l'adorer, rêver de lui. Matin, midi et soir. Arrête, mes amis. Tu dois te, on doit sortir du système. Sortir de la religion. Sortir... Mes amis, de tous qui rend pas gloire à Yeshua Parce que le Seigneur revient, mes amis Le Seigneur revient Chercher son peuple Un peuple qui est libre en lui Un peuple qui marche par sa parole Un peuple qui esclave de sa parole Voilà ce qui, qui le Seigneur revient chercher, mes amis Alléluia Waouh Alléluia Tu n'étais pas à l'église dimanche ben, On ne doit pas te prendre la tête pourquoi tu n'étais pas là Il fallait que tu sois là Il faut être là Il faut. Oh Pourquoi tu n'es pas là Il faut que tu écoutes ça Il faut. Mon ami, si le ciel t'a demandé d'aller quelque part... Un jour, j'ai eu un songe... Et hey, frère... J'ai eu un songe terrible un jour... J'étais avec mon frère Ulrich... Le ciel nous a demandé d'aller évangéliser une ville... Et un ancien apparu il me dit... Non, il y a un programme tel dans tel endroit... Il faut, faut quitter ça... Il faut, faut aller dans le programme... Il y a un programme... Il faut aller dans ce programme-là... -là, j'ai fait non... Le Seigneur m'a dit de faire ce travail, je fais ce travail-là. Après, j'ai refusé de suivre l'ancien pour m'emmener dans un, dans un programme. Parce que le Seigneur voulait qu'on libère des gens là-bas, il fallait qu'on fasse le travail là-bas. Vous voyez, frère et soeur? Vous voyez? Et ce sont c'est même comme, comme aussi réalisé. Hein? Parce que le Seigneur m'a demandé de faire de, de, de, de, de, de son travail, le, le, enfin l'œuvre qu'il me demande de faire. Et ça a ça créé ça crée, ça crée beaucoup de, de tumulte beaucoup. Pourquoi il fait ça, Hervé? Pourquoi même? Le Seigneur me demande de sauver des âmes là-bas. Il faut que je le fasse, sinon j'aurai des comptes à rendre au Seigneur, mes amis. Voyez? Voyez, frères et sœurs? Donc, c'est pour cela que je dis que dans une œuvre que nous faisons, eh bien, il y a les fruits qui vont avec. C'est-à-dire qu'il faut faire le travail du Seigneur et non selon la volonté des hommes. C'est important et le Seigneur... Nous, nous, nous interpelle dessus il martèle dessus parce qu'il veut utiliser son église mais son église est attachée mais beaucoup de chrétiens sont attachés ils vont mourir à petit feu ils vont commencer à tomber dans le péché masturbation, pornographie, adultère je vous dis beaucoup de chrétiens beaucoup écoutez, écoutez ce message beaucoup vont tomber dans le péché beaucoup beaucoup vont commencer à tomber dans le péché mes amis je vous dis la vérité les adultères, les choses compliquées parce qu'ils ne font pas la ils ne veulent pas faire la volonté du Seigneur et je vous dis la vérité, il va y avoir beaucoup de scandales, beaucoup de scandales mais beaucoup de scandales. De divorces, je vous dis la vérité, de dégâts parce que beaucoup ne refusent de faire la volonté de Yeshua et sont attachés à la à la chair, à la loi de Moïse. Bon mes amis, Frères et sœurs, c'est terrible, frères et sœurs. En tout cas, voilà, que le Seigneur soit béni. En tout cas, non, euh, soit, voilà, que le Seigneur soit béni, glorifié. Que son nom soit glorifié puissamment dans Yeshua. Et euh, voilà, frère et sœurs, prenons position pour la parole du Seigneur. Voilà, pour son évangile qui nous sauve, qui nous fait du bien. Et euh, voilà, frère et sœurs, voilà. Fais tout ce que le Seigneur te dira de faire et ce que sa parole dit. C'est vrai qu'on peut s'encourager mutuellement par l'Évangile, par la Parole. Il n'y a pas de souci. On peut recevoir des songes sur les uns les autres. Mais il ne faut pas que ton songe puisse bloquer quelqu'un. Tu vois, parce que beaucoup ressentent des songes et ces songes, ça vient bloquer les gens dans un système, dans, un, dans quelque chose. Et souvent, la chaîne a des songes et, euh, et parce qu'on veut que la personne se fasse comme ça. On dit qu'on a ce songe-là et ça, le Seigneur sait, ça bloque les gens dans telle ou telle chose parce que un songe est sorti. Voilà, et on euh, en fait les choses par, par rapport aux songes qu'on peut avoir. Voilà comment beaucoup sont contrôlés aussi par les songes, les visions des uns et des autres. Et frère, c'est terrible frère et c'est terrible, c'est terrible. Oh frère, c'est terrible, c'est choquant frère et soeur. Donc, euh, beaucoup de chrétiens sont manipulés comme ça par les songes, les visions, voilà. Et euh, ils ne sont plus conduits par le Seigneur, mais ils sont conduits par les songes et les visions des uns des autres. Ils sont manipulés ainsi. Et, euh, ils vont, ils vont à la destruction, et coup, le, beaucoup, vont, beaucoup vont même être découragés voilà, par rapport au fait de, de ne pas suivre le Seigneur mais d'avoir écouté les paroles des hommes. Beaucoup vont quitter la foi, retourner dans le monde, retourner dans des choses compliquées parce qu'ils ben, ont été déçus par euh, des, des personnes qui pensaient voilà, leur dire toute la vérité. Mais ils ont oublié aussi eux-mêmes que la parole disait, dit plutôt, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils se sont confiés dans l'homme. Aujourd'hui, ils peinent les pots cassés. Et, euh, et je vous dis, je vous dis, c'est terrible. C est, c est, voilà voilà frères et sœurs. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié, soit béni, qu'il soit grandement béni. Tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Amen. À bientôt.